أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الزهر أدّكم شيئا مذكوراً إِنَّا خُلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُقْفَةٍ أَمْشَجٍ نَدْتَنِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا فَصِيرًا <تصفيق> إِنَّا هَدِيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا بِالْفَاكِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَىٰ لَوْنِ وَسَحِيرًا <تصفيق> إِنَّ الْأَبْرَرَ يَشْرَبُونَ مِنْ تَعْفِرُونَ كَانَ لِذَاجُهَا تَعْفِرًا عَيْمًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادٌ لَنْ فَجِرُونَهَا تَخْرِيرًا يوفون بالنذل ويخافون يومه كان شره مستقبرا ويطعمون الطعام على حبه مفكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا انا لخاف من ربنا يوما عبدو صنوخا ظهيرا فلقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وشجورا وجزاؤهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا سمحا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ جِلَالُهَا وَجُلِّنَتْ قُتُوفُهَا تَجْدِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَعْلِيَةٍ مُّ تِطْقَةٍ وَكُوَابٍ كَانَتْ قَوَادِيرًا قوارئ مِنْ تِطْقَةٍ قَدَّرُوْا تَعْدِيلًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُ بَهَادًا عينا فيها تسل ماسا سبيلا ويطوف عليهم من دانو خلدون إذا رأيتهم حسبتهم لقل أم ونطورا وإذا رأيت تاما رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم يارسون دسل خطر وحل وسعب ومن ثقة وسقاهم ربهم شرابا صبورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعدكم مشكورا إنا نهد نزل عليك القرآن تزيدا تصفر لحكم ربك ولا تتعرضهم خاتما أو كفورا وَقُرِئَ السُّورُ الْأَخِرُ جَاءُوا وَاسْتَغْفَرُوا <تصفيق> إن هذه تذكره ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أجلهم عذابا حكيما الحمد لله رب العالمين والأعقبة للمتقين ولا أدوانا إلا على الظلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله ربي إشرف للصدر ويسر الأمر واخل الأبداة من لساني يفهم قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته toutes les louanges appartiennent à Allah, l'unique sans associé, le Seigneur des mondes, le Seigneur du monde visible, tout comme du monde invisible. Il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus et nul n'est égal à lui. Nous le louons, nous le célébrons, nous le magnifions et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité qui mérite d'être adorée. Que sa paix et sa bénédiction soit sur notre bien-aimé prophète Muhammad wasallam, sur le membre de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sona, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la page officielle du collectif DDR du Pénin. InshaAllah, avec la permission d'Allah, euh, je passe d'abord un salam à tous les musulmans qui nous suivent, et ensuite un grand shalom à tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde entier. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous, Inch'Allah. Donc, vous êtes là, nous sommes là ce soir avec la permission d'Allah pour débattre la thématique de savoir entre le, la Bible et le Coran, lequel de ces livres a été confirmé par eh, eh, eh, les miracles scientifiques. Lequel de ces livres nous présente un miracle scientifique et que la est -Sain venue confirmer qui était déjà dit précédemment dans les livres. Est-ce que c'est dans le Coran qu'on retrouve des faits que la science contemporaine est venue confirmer, ou bien c'est dans la Bible on retrouve des faits ou bien des versets que la science contemporaine est venue confirmer. Donc, et par rapport à ceci, par rapport à ce thème, il y a le frère euh, Alito de la DDL Gabon qui est avec nous, qui va débattre, Inchallah, uh, face au pasteur Leroy, depuis sa position de, de l'Afrique du Sud. Donc, ça serait le thème, c'est affiché à l'écran, vous le lisez. Et les miracles scientifiques à la lumière de la Bible et du Coran. Donc, voilà comment ça va se passer. On va d'abord commencer avec une introduction de cinq minutes de Paris et d'autres. Le frère Leroy va commencer son introduction cinq minutes. Ensuite, le frère nous prendra et nous allons faire dans le développement deux fois dix minutes. Donc, chacun aura dix minutes. D'abord, le frère euh, le frère Leroy commence ses dix minutes. Ensuite, le frère nous prend. Il reprend encore dix minutes et le frère nous prend dix minutes. Et ensuite, nous allons entrer dans le end one, le corps à corps, le face-to-face face, qui va durer 10 minutes. Ensuite, nous allons faire une conclusion de 5 minutes de paille d'autre avec la permission d'Allah. Donc, comme le décor va, sera ainsi planté, donc directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je laisse le, le frère Leroy introduire avec ses 5 minutes. C'est parti. Vous avez 5 minutes. Chez Frère Leroy, je mets le moukono en marche. Euh, voilà, il est 17h02 à ma montre, donc vous arrêtez à 17h07. Allez-y, vous avez 5 minutes. 10 minutes. Shalom, shalom que le Seigneur puisse vous bénir tous euh, comme le thème est, est, est, est lancé sur le miracle scientifique sur la science par rapport à la Bible et au Coran nous nous disons dans ce que je, nous sommes en train de dire euh, je veux que vous, vous puissiez projeter mon écran on va vous montrer ce que nous dit la Bible nous allons voir dans le livre de Colossiens le livre de Colossiens au chapitre 2 euh, au chapitre 2, nous, nous allons lire ceci. Au verset 2, on dit, on dit ceci. Colossiens 2.2 2, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » Le mystère de Dieu, à savoir Christ. Christ, c'est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc lorsqu'on parle de la science et la sagesse, tout le mystère, ça se trouve en Christ. Donc pour nous, tout ce que nous appelons, tout ce que la science vient de couvrir après, tout est parti de Christ. Donc Christ, lui, il est au-dessus même de la science. Les scientifiques, eux, ils recherchent dans Christ. Tous les miracles, tout ce qu'ils font le découvert qu'ils sont en train de faire, tout cela se trouve en Christ. Donc, Christ, il est lui-même le Dieu de la science. Il est plus que la science. Nous, on ne peut pas se fier à ce que disent les scientifiques. Non, non, mais c'est les scientifiques qui viennent se ressourcer chez nous. Nous, nous sommes au-dessus de la science. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Prenons par exemple, il y a un verset que je projetais dans le livre de Job. Dans le livre de Job, nous allons voir ce que la Bible nous dit dans Job au chapitre 26. On va partir Job au chapitre 26. On va voir ce qu'on ce qu nous dit au verset 7. Au verset 7, on dit ceci. Il dit, Job verset 6, Job 26 au verset 7, on dit « Il étend le septentrion sur le vide ». On montre comment est-ce que Dieu a créé la, la terre il dit qu'il a étendu le septentrion sur le vide. Hein? Et puis, il, se, il suspend la terre sur le néant. La terre est suspendue dans le néant. <coughs> Puisque ça, ce sont des mystères que les scientifiques ont découvert par après. On avait vu avant, il y avait des grands savants qui faisaient des, des recherches pour savoir comment est-ce que le monde a été créé. Il y a eu des grands savants qui ont vécu on a entendu parler de Galilée, de, de Copernic. Il y a eu des de, de Euclides. Il y a eu beaucoup de scientifiques qui recherchaient. Mais ils ne savaient pas comment la terre a été créée. Mais Job, lui, à cette époque-là, Job qui fut un prophète qui était chinois. Job, c'était un chinois. Il n'était pas juif, mais c'était un chinois. Lui, à son époque-là, lui disait que la terre était suspendue sur un vide. Et c'est écrit ici dans Job, au chapitre 26 verset 7. Mais il a fallu des millénaires que les scientifiques puissent venir découvrir ça. Mais comment est-ce que Job lui savait ça? C'est puisque, puisque la science, donc le, le, le Christ lui va au-delà de la science. Puisque la science vient du Christ. On voit par exemple, dans, dans le même chapitre, on voit, il, il dit ceci, il renferme les eaux dans des nuages. Et les nuages N'éclate pas sur leur poids. Voyez-vous un peu ça Là, ce sont des miracles que nous voyons. Les, les scientifiques ont, ont voulu étudier comment se faisait l'évaporation, d'où venait la pluie, les nuages, tout ça. Mais là, Jean-Louis, à cette époque-là, qui était prophète chinois, à son époque, lorsqu'il n'y avait même pas de météo, la science de la météorologie, mais lui connaissait ça. Comment est-ce qu'il savait ça Ça, c'est les miracle qui vont au-delà de la science. La science. Le, roi, le roi, votre temps est fini. Ok, ça va. Voilà, vous avez plus de vos cinq minutes. Donc, voici, euh, le frère et le roi vient d'introduire ces cinq minutes. Euh, donc, nous allons donner la parole à notre frère Alidou de la DDR Gabon. Cher frère, vous avez cinq minutes pour votre introduction. Bismillah. Je remets le compteur à zéro. Voilà, je remets à zéro. Donc, je lance. Top, c'est parti. Frère, désactivez le micro. Activez votre micro. Activez le micro, frère. allez Activez votre micro. Ouais, dès 10 il remettez le compte. Il faut remettre le compte comme il le sait. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je remets, le compteur. je remets le compteur à zéro et je. Attends, attends un peu. Je remets ça comme c'était. Voilà. C'est bon et Le roi a fermé fait... aussi votre micro. Aussi. Oui, le roi a fermé votre micro. C'est bon Ok. Donc, je lance. Je lance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les musulmans, où qu'ils soient, qui nous suivent en direct ou qui nous suivra après. Je vous passe le salam. Ici, avec tous les musulmans qui nous suivent, je dirais ceci que nous, ensemble, les musulmans sur toute la planète, nous remercions jour et nuit Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Et nous attestons avec certitude et conviction qu'il n'y a point d'autre Dieu qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et nous attestons également que le prophète Mohammed, fils d'Abdallah, fils d'Abdel-Moktalit, fils d'Adnan, fils d'Ishmaïl, fils d'Ibrahim, est le serviteur, le messager d'Allah. Lorsque nous disons qu'il est le messager d'Allah, il s'agit ici du dernier prophète, comme Allah l'a clairement dit dans le courant, chapitre 33, verset 40, je passe ici le salam à tous les musulmans qui nous suivent et qui vont nous suivre. Le shalom aussi aux juifs qui sont parmi nous. Et le bonjour et bonsoir aux chrétiens. Nous remercions Allah qui a facilité cette rencontre. Pour un échange fraternel, sachez que nous ne sommes pas des ennemis. Musulmans chrétiens, chrétiens musulmans, musulmans juifs, juifs chrétiens, chrétiens juifs, nous ne sommes pas des ennemis. Allah a facilité cette rencontre pour qu'on puisse donner de la nourriture spirituelle à ceux qui nous suivent sur la page collective DDR Bénin. Ici, je suis votre frère Alido, le représentant de la DDR au Gabon. Vous voyez, un peu, je suis un peu fatigué, mais je vais prendre depuis le matin, je suis en plein débat, un débat qui a duré trois heures du temps. Ici, nous voulons savoir, entre la Bible et le Coran, comme le thème est affiché, entre la Bible et le Coran, entre ces deux livres-là, quel est le livre qui a prédit ou qui a parlé des choses scientifiques qui ont été découvertes de nos jours, je vais dire depuis le 17e, 18e, du 9e jusqu'au 21e siècle, entre ces deux livres-là quel est le livre qui a parlé des miracles scientifiques aujourd'hui que les scientifiques ont découvrir. Ici, moi, je ne vais pas aller loin. Voilà, parce que le Coran, il est tellement clair, sauf pour celui qui ne veut pas voir. Ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté, dans son amour, pour tous ceux qui suivent son messager, Muhammad, Allah nous a fait un cadeau. Regardez le cadeau qu'Allah a fait dans le Coran. Nous allons parler des, des miracles scientifiques. Lorsque nous avons écouté le message d'Allah à travers Mohammed étant le dernier des prophètes, et nous avons cru, et nous avons suivi le prophète, Allah va nous dire ceci, Allah va parler des miracles que les gens vont découvrir, mais Allah donne ce repos aux musulmans. C'est-à-dire, nous les musulmans, on va se reposer. C'est ceux qui n'ont pas cru qu Allah, à qui Allah va donner du travail. Allah va leur donner le travail comment? Parce que eux, tellement le Coran en a parlé de beaucoup de choses, comme ils ne croient pas, ils veulent aller faire des recherches, ils vont rentrer dans la science pour voir est-ce que ce que le Coran a dit, est-ce que c'est vrai. Et lorsqu'ils rentrent dans le Coran, tous les versets que le Coran donc parle, par exemple, la théorie du Big Bang, de l'embryologie, des montagnes, de océans, il dit bon, comme le Coran parlait du Big Bang, comment la terre et tout ça étaient ensemble, ça s'est dispersé, nous, on va aller vérifier. Et lorsqu'ils arrivent à vérifier, ils trouvent exactement que ce que le Coran a dit est vrai. Donc Allah a donné du travail aux mécréants et Allah nous a donné du repos. On trouve cela dans le Coran, chapitre 21, verset 30. Allah dit ceci. Excusez-moi, je vais lire. Coran, chapitre 21, verset 30. Surat les prophètes, verset 30. Écoutez, très bien. Il dit Allah a fait du cadeau musulman. Allah dit ceci. Ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les mécréants. Ceux qui ont mécru, écoutez, très bien. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la Terre formaient une masse compacte. Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Bien sûr qu'ils ont vu. Les scientifiques sont allés dans l'espace. Ils ont découvert toutes ces choses. Ils sont venus nous rapporter cela. Donc, la science a découvert qu'en réalité, les cieux et la Terre formaient une masse compacte. MashaAllah. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau. toute chose vivante ne croient donc pas? Donc, quand les scientifiques viennent nous dire qu'en réalité, la Terre, et les cieux, tout ça était ensemble et ça s'est dispersé. Ils l'ont découvert à peine, à peine là, au 14e siècle, si je ne me trompe pas. Or, le prophète Mohammed en a parlé de ça au 7e siècle. Donc, ils sont en train de découvrir ce que le Coran avait parlé. Donc, je vais d'abord commencer par ceci d'abord. La séparation de la terre et des cieux. Donc, le Coran en a parlé et a été découvert par les scientifiques. Incha'Allah. Donc, il y a déjà conclu mes cinq minutes et puis on va continuer, Incha'Allah. Salam alaikum. Wa Salamu wa rahmatullah le frère Ali doit faire exactement 4 minutes 56 secondes 24 tests. D'accord? Alhamdulillah en la Donc le décor est ainsi planté. Nous allons rentrer direct dans le vif du sujet. Donc le frère le roi, vous aurez 10 minutes pour nous présenter exactement en quoi est-ce que la Bible est vraiment le reflet, ou bien la Bible vient, euh, euh, euh, ou bien en quoi les miracles scientifiques viennent confirmer les versets bibliques. Quelles sont vos preuves? Il y a tellement de domaines dans, dans, dans, le, dans la science, l'embryologie, la médecine, la linguistique, il y a beaucoup, il y a l'océanographie et tout ça. Donc, essayez de nous montrer avec des versets à la pluie, des versets clairs, qui prouvent que la Bible est vraiment un livre divin, parce que la Bible aurait prédit, aurait dit des choses que la science contemporaine est venue prouver. Et en même temps, de façon parallèle, vous devez aussi également montrer en quoi le Coran n'est pas, véritablement la parole de l'éternel Dieu dans le sens que ça ne reflète pas les miracles scientifiques. Donc, utilisez les deux, la Bible et le Coran, pour soutenir votre tête avec des versets clairs à la pluie. Donc vous avez 10 minutes, je, mets, je remets le chrono en marche, je remets le compteur à zéro, vous voyez donc, il est 0-0, je lance, stop, c'est parti. Désactivez votre, votre micro, activez votre micro. Ok. Oh, voilà. Ok, Donc, je... Oui, je remets, je remets. Je remets. Donc... Okay. Stop, c'est parti. Ok. Remettez mon écran, s'il vous plaît. Mon écran. Ah oui. Comme on était dans le livre de Job, puisqu'il y a beaucoup de mystères là dans le livre de Job. Euh, on voit euh, au, verset, au verset 10. Job 26, au verset 10. On parle de la rotondité de la terre. Il a tracé un cercle à la surface de eaux, comme entre la lumière et le ténèbre. Voyez-vous un peu ça Pendant que les scientifiques se demandaient comment est-ce que la terre était faite, tout ça, maintenant Job, lui, à son niveau, il y a beaucoup de versets là que je vais vous montrer, Donc puisque c'est que les scientifiques étaient en train de rechercher, Job, lui, à son époque, il connaissait ça. Il connaissait tous ces miracles là avant que la science ne puisse venir inter intervenir, si on part encore dans le livre de Job au chapitre 36, hein, nous sommes dans le livre de Job au chapitre 36, on, on va, nous allons à son verset, à, à son verset euh, 27. On dit ceci. Job au chapitre 36 au verset 26. On dit « Il attire à lui les gouttes d'eau il réduit en vapeur et forme la pluie. On parle de l'évaporation. Ça, c'est une science que les scientifiques ont découvert après. Mais Job, lui, qui a existé, même avant Moïse, avant Moïse, lui connaissait ça. Donc, pour montrer que Dieu était en train de donner les mystères, les mystères qui étaient cachés de tout le temps. Si on parle, par exemple, dans le livre de Psaume, nous sommes dans le livre de Psaume, on, on va au chapitre 8. Le livre des psaumes au chapitre 8, on, on, on, va, on, on, va ceci, on, on va voir ceci. On parle de l'océanographie. c'est un mot que vous venez d'utiliser tout, tout, tout à l'heure. Il dit Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc, il y a même des routes dans la mer. L'océanographie. Dieu avait prévu tout ça. Hein on, on va par exemple, dans, dans, dans le livre d'Esaïe, de nous allons voir dans le livre d'Esaïe, de au chapitre 40, on va partir au, au Esaïe au chapitre 40 pour, pour montrer comment est-ce que Dieu parlait à ses anciens prophètes avant que, la, avant, avant, que, avant que la science ne puisse venir découvrir ça. Esaïe 40 au verset 22, on dit que celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Cercle de la terre. Donc, il montre que la, la terre est d'une forme sphérique. La terre était donc d'une forme, donc, des de cercles. Et il est au-dessus. Donc, il y a beaucoup de versets qui nous montrent tout ça. Tout, tout ça, ce sont les miracles. Nous, nous disons ceci que la Bible, c'est un livre qui est au-dessus de la science. La science, eux, ils ne font que... ils veulent découvrir, ils veulent comprendre, ils veulent comprendre. Et maintenant, le frère a parlé du Big Bang, mon frère, écoutez, il faut faire attention si tu parles du Coran, euh, puisque vous, vous dites le Big Bang. C'est un terme d'abord qui est païen, les gens qui disent, qui disent le Big Bang. Et il ne faut pas utiliser des termes Puisque tu as entendu quelque part, on t'a parlé du Big Bang, toi aussi tu commences à parler du Big Bang, et puis tu as donné... Le surat 21 au verset 30, le Big Bang. Écoutez, mon frère, hein? la théorie du Big Bang. Surat 21 au verset 30, tu dis que ça, c'est le Big Bang. Hein? Il dit Ceux qui ont mécru n'ont pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. C'est ce que vous avez dit. Hein? Ils ont Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que le ciel et la terre formaient une masse compacte Non, le Big Bang n'a pas dit ça. Le Big Bang, c'est une théorie des scientifiques qui est en dehors, même du Coran. Ça ne représente pas la parole de Dieu. Dieu, lui, il crée ex nihilo. On dit ex nihilo, à partir du néant. Maintenant, ici, on dit qu'ils n'ont pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Donc, les cieux et la terre formaient une masse compacte. C'est quoi ça Le Big Bang, la théorie du Big Bang, ça, ça, ça nous montre que, ça, le, le Big Bang c'est que tout est parti à partir d'une explosion c'est ce que les scientifiques expliquent mon frère il n'y a pas de Big Bang là-bas il ne faut pas utiliser des termes comme ça puisque si nous entrons dans l'islam il n'y a pas de Big Bang et puis, et puis tu as dit que ensuite nous les avons séparés et nous avons fait de l'eau toute chose attention mon frère donc c'est comme si Dieu <rire> il dit, tu dis que Dieu a fait de l'eau toute chose vivantes. non ce n'est pas ça toute chose n'a pas été créée à partir de l'eau. C'est faux. Nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Ce n'est pas ça. Je te donne un exemple. Vous, dans l'islam, on vous dit que les djinns, les, djinns, les djinns ont été formés à partir du feu. Les anges ont été formés à partir de la lumière. Mais ici, vous dites, vous, on a fait de, tout, de l'eau toutes chose vivantes. Mais là, si toutes choses vivantes viennent de l'eau, comment expliquer les djinns Les djinns viennent du feu. Alors, mon frère, il ne faut pas utiliser des termes païens comme le Big Bang, tout ça. Le Big Bang, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. On appelle ça une théorie. C'est la théorie. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est comme lorsqu'on parle de la théorie de l'évolution. C'est une théorie. On est en train d'étudier. Le Big Bang, ça montre que l'homme n'a pas été créé par Dieu. Dans la théorie du Big Bang, on vous montre même l'évolution de l'homme. Comment est-ce que l'homme est venu à partir des bactéries. Et puis, les bactéries, ça s'est transformé en tétard Et puis, il est devenu comme un animal. Et puis, c'était un singe. Et puis, il est devenu un homme. On parle de l'homme des Indiatrophes, l'Australopithèque, toutes ces histoires-là. Et nous sommes évolués jusqu'à l'homme. C'est ça la théorie du Big Bang. Alors, si tu souscris à ça, c'est dangereux pour l'islam. L'islam n'a pas enseigné ça. Mohamed lui-même n'a jamais dit le, le mot Big Bang. Même les, vos scientifiques... Ils n'ont pas dit ça. Si je te demande de me donner même un seul prophète, même, même, même un seul savant de l'islam, les grands savants de l'islam, les Kourtoubi, les Djalalaïn, les Askalani, euh, Ibn Kathir, donnez-nous où est-ce qu'ils ont dit Big Bang. Ne suivez pas tous les, les gens qui vous suivez sur Youtube, qui vous mentent. Ce sont des mensonges, mon frère. Le Big Bang, ce n'est pas biblique, ce n'est pas coranique, puisque ce verset ici te montre que il a formé tout à partir, il, il, il a dit, les cieux, elle a formé une masse compacte. Dans le Big Bang, on te dit, il y avait un vide, il y avait un néant, et puis il y a eu une explosion. Où est l'explosion ici? Faites attention, mon frère, à ce que tu dis. Nous, nous disons que nous nous tenons sur la parole de Dieu. Et comme je disais tout ceci, qu'en Christ Jésus, c'est là que se trouvent tous les mystères, tous les mystères de la science, tous les mystères de la science et de la connaissance. Ah, tout, tout, tout ce que nous disons c'est en Christ. Tout ce que nous, nous sommes en train de dire. Nous nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien. Nous nous croyons ce que nous dit la Bible. Comme dans, si nous partons dans dans la, la Bible, au, au, dans le livre des Hébreux. Hébreux au chapitre 1 Hébreux au chapitre 1 Il y a un verset vraiment un beau verset que je toujours aimé Hébreux au chapitre 1 on, on, on dit ceci. On dit ceci. Euh, si, nous, si nous partons au, au, au, au verset 1, on dit ceci euh, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par, par le Fils, hein, et qu'il a établi, et, et aussi dit par lequel il a aussi créé le monde. Donc tout a été créé par, par Dieu. Et si nous partons dans le même livre des Hébreux, au chapitre 6, au chapitre 6, au chapitre 11, pardon, au, au chapitre 11, où nous allons voir ce que la Bible nous dit, ce que l'apôtre Paul nous a dit, puisqu'il y a quelqu'un qui me demandé qui a écrit le livre des Hébreux. De Là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Ça, c'est un autre débat. Hein? Vous voyez. Hein? Et, et nous allons partir, par exemple, dans, dans ce verset, où nous, nous allons trouver euh, que Dieu a tout créé par sa parole. Il a créé tout, toutes choses par sa parole et il soutient toutes choses par sa parole. Oh, nous, on ne croit pas dans la théorie de Big Bang. C'est une fausse théorie, mon frère. Il ne faut pas souscrire à ça. Hein? Si, si, tu, si tu parles de ça. Ah, ok, ok. J'avais sauté ce verset ici que j'étais en train de chercher. C'est dans Hébreu au chapitre 1 au hébreu, au chapitre 1, on dit ceci, au verset 3, on dit que « Et qui étant le, fait, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, est soutenant toutes choses par sa parole. » Donc nous, nous croyons que tout a été créé par la parole de Dieu. Maintenant, les scientifiques, eux, ils viennent, ils, viennent, ils commencent maintenant à chercher, à chercher chez nous. Ils viennent se ressourcer chez nous. Ce n'est pas nous qui partons chez les scientifiques pour tenter de nous ressourcer chez, chez eux. Si nous partons par exemple, dans le livre de, de Psaume, Psaume au, au chapitre... Ouais, votre temps est fini, votre temps est C'est bon? Ok, ok, ça va. Okay. ok, vous avez fait 10 minutes, 3 secondes. D'accord? Ok, Alhamdé ça Anne. Yes, ok, Alhamdallah, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la page officielle du collectif DDR, un ensemble de jeunes qui appelle les non-musulmans à l'islam et qui fait le rappel également à ceux qui sont bien musulmans. Donc nous sommes en train de débattre avec euh, nos frères chrétiens. Ici, il y a le frère Le Roi et ensuite fait, le frère Alido de la DDR Gabon sur les thèmes « Les miracles scientifiques à la lumière de la Bible et du Coran ». Donc le frère Le Roi il a essayé de donner des versets bibliques, il a utilisé le livre de Job, il a également utilisé les psaumes pour parler de l'éthinéographie. Que c'est un fait qui a été révélé dans la Bible et que la science contemporaine est venue confirmer. Également, il a pris Isaïe 40, verset 22. Il a montré que la terre avait une forme sphérique parce qu'ils ont utilisé dans la Bible le cercle de la terre. Donc, il montre que la terre a vraiment une forme sphérique et que c'était déjà prédit dans la Bible. Il a également pris, euh, Matthieu, il a également pris la dans 21, verset 30. Et il dit que cette Torah il a repris que le frère a dit que cette Torah, mais que ce verset ne vous parle pas d'un miracle scientifique dans le sens de la théorie de la Big Bang. Il a même renié la théorie de la Big Bang. Il a dit que c'était une fausse théorie. Donc, cher frère, allez-vous. Vous avez vos 10 minutes. Apportez vos arguments. réfutation. Vous avez 10 minutes. Top chrono, je remets le chrono en marche. 0-0, je lance. Et c'est... Attends, je, je, je remets ton écran normalement, comme tu veux. Voilà. Voilà. Je remets ça normalement. Euh, c'est bon? Oui, fermez vos okay. micros, fermez okay. vos micros. D'accord, ok, donc je lance et je ferme. Donc, frère RL, voilà, bon. Donc Stop, c'est parti. J'ai écouté mon frère en question, je pense que le problème qui se pose ici, c'est un problème de français, au en fait. C'est un problème de français. Et c'est pas étonnant, voilà, de voir un chrétien qui est en train de lire un verset, et il n'est pas prêt à la congestion de coordination qui est ici. Parce que, il parle de la théorie du Big Bang. Tu ne peux pas trouver ça dans le Coran. Ce sont les scientifiques qui ont expliqué ça, que, que, qui nous expliquent que la Terre et les, et, et les cieux formaient une masse compacte et ça s'est séparé. Donc, ils ont appelé ça le Big Bang. Donc, il parle de la séparation, de l'explosion. Mais quand le verset dit, les mécréants n'ont-ils pas, ceux qui ont mécru plutôt, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte » C'est-à-dire, les scientifiques nous disent, qu'est-ce ils sont arrivés dans les recherches, dit que qu'en réalité, ça formait une seule, c'était ensemble. Après, ça s'est séparé. Ce sont eux qui ont appelé ça « Bing Bang ». Alors, n'a pas besoin d'appeler ça « Bing Bang ». Alors, lui parle, les gens font aller découvrir, et ils donnent un nom à ça. Maintenant, quand ils disent « Est-ce qu'on a fait tout ça avec de l'eau ?» Écoutez très bien le verset Je vais lire. Ceux qui ont mécrit, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ?» Point d'interrogation. Allah pose la question, est-ce qu'ils ont vu ou n'ont pas vu Les scientifiques ont confirmé qu'en réalité, et ils ont vu ça. Qu'en réalité, ça formait une masse et après ça, il y a eu de l'explosion. C'est ce qu'ils ont ils ont appelé la théorie du Bing Bang. Maintenant, quand le frère veut associé ce qu'il est en train de dire ici, avec ce qu'il est en train de dire par la suite, elle a dit, nous avons séparé. Donc Allah a séparé les cieux et la terre, il les a séparés. Là, il y a le « et » qui est là. Ça, c'est maintenant un autre sujet. <rire> le, le frère lui confond, ce qu'elle a fini de parler et la suite... Allah dit ici, et le et ici sépare les deux choses, et fait de l'eau toutes choses vivantes. C'est-à-dire, dans l'eau, Allah crée beaucoup de choses. Je vais venir ici un peu pour expliquer un peu à mon frère qui me suit, qui ne comprend pas. Quand Allah parle de l'eau ici, Allah en train de faire comprendre que, en, même en dehors des cieux qui étaient ensemble là, je ne pas comment ils appellent les, les, les homologues ou quoi, parce qu ont fait des recherches concernant l'eau, je vais venir. En fait, moi, j'ai l'impression que le fait n'est pas venu ici pour démontrer que la Bible a parlé des choses scientifiques. Mais il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. Moi, je voulais voir quelqu'un qui allait me dire, tel verset a dit ça. Et les scientifiques ont confirmé ça. Tel verset a dit ça. C'est ce que moi, moi, je m'attendais à ça. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Donc ici, ce sont les scientifiques qui nous disent que la terre était ensemble. Après ça, c'est séparé. Donc, quand ils ont jeté un coup d'œil de dans le courant, ils ont vu qu'Allah a parlé de ça. Ce sont les scientifiques qui nous ont maintenant apporté cette vérité-là qui, en réalité, quand ils sont montés au ciel, ils ont vu qu'effectivement, c'était ensemble. Ça, c'est le premier point. Donc, les scientifiques ont confirmé ce que Allah a dit dans le Coran. Le Coran, chapitre 21, verset 30. Moi, je continue. Je ne vais pas suivre le frère dans ce qui cherche. On va maintenant rentrer dans l'embryologie. Allah dit ceci. Le Coran, chapitre 32. Écoutez très bien. Ce sont des choses, qu'on ne peut pas trouver ça dans la Bible. Si tu peux me sortir les versets qui sont dans le Coran-là, qui me les sortent et puis me prouve que les scientifiques ont confirmé ça. Il ne peut pas trouver ça. Il ne peut pas. Le Coran, chapitre 32. Parti du, verset. Parti du verset 9. Écoutez très bien. Parti du verset 9. Allah dit ceci. Puis, Dieu commence au verset, au verset 6. Au verset 6, c'est lui, le connaisseur des membres. Il s'agit Allah, inconnu et invisible. Le puissant, le miséricordieux. Qui a fait tout ce qu'il a créé. C'est Allah qui a fait tout ce qu'il a créé. Oui, on sait qu'il a créé. Mais ça dit il dire qu'il veut découvrir ce qu'Allah a dit. La main dont il a créé là. Les scientifiques doivent prouver ça. Ils doivent, ils doivent aller chercher pour voir si c'est -ce vrai ou faux. C'est ce qui prouve que le livre a parlé des choses scientifiques. Il dit ceci. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Là, il s'agit d'Adam. Verset 8. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le spermatozoïde. Que nous dit le Coran Coran chapitre 23 à partir du verset 12 à 14. Il a tiré la descendance d'Adam d'une goutte d'eau vile. Il a d'abord oui. quitté, il a quitté d'abord. Je pense qu'on va l'attendre parce que il y a des choses que tu vas dire sûrement, tu vas vouloir revenir tout ça. Donc, on attend qu'il revienne. J'ai arrêté le chrono. Il va 4 ma, minutes, 5 secondes. Donc, on attend qu'il revienne. Je vais l'ajouter dans, la, dans le studio et ensuite, tu pourras reprendre ton intervention. Ok. Donc, peut-être il a peut-être un souci. Il avait reçu un appel sûrement. Donc, c'est un peu ça. Donc, euh, la DDR évolue quand même, l'ange à Allah quand même. Encore, euh, nous sommes tous ensemble. Nous nous battons pour la même cause. Nous essayons de faire la promotion de l'islam. Nul ne sera de trop, tout le monde est invité à participer. Chacun à sa manière pour faire évoluer la, la parole d'Allah. Avec nous nous, l'islam va évoluer. Seulement que Allah nous a choisis et c'est une grâce pour nous. Et nous sommes reconnaissants, Inch'Allah. Donc euh, nous faisons beaucoup de pour nos pour nos pèlerins qui sont allés en pèlerinage, qui sont allés accomplir le cinquième pilier de l'islam, qu'Allah les préserve, qu'Allah leur facilite les rites du Hajj, qu'Allah leur accorde un Hajj Maburo et qu'ils soient vraiment satisfaits de Inch'Allah. Donc, euh, nous allons attendre les frères naturellement qui viennent. Et, euh, par rapport au programme de la DDR, du collectif DDR ici au Bénin, euh, bientôt, bientôt, avec la permission d'Allah, seront vers le nord du, du Tener, je crois, ça serait euh, à Baniquara, je crois, bientôt il y a Baniquara. Il y a également euh, Nati, la ville de Nati, avec qui nous sommes en train de négocier avec la permission d'Allah, tout va bien également là-bas. Le représentant de la DDR à, à, à Baniquara, il vient de m'envoyer les, les, les numéros de ceux que je vais contacter pour définir les choses. Donc, à Nati également, on est en train de coordonner. Avec la permission d'Allah, si tout se passe bien, on serait également natif. Il y a également à savoir, à savoir également, on est en train de coordonner tout ça avec la permission d'Allah. Dès que ce euh, calais est, est confinée, on va passer les informations et vous serez informés. Donc nous venons de revenir d'une tournée de la... de Cotonou, de l'autre côté de Cotonou. Nous sommes rentrés le dimanche, M'shala et en femme de l'Allah. La tournée s'est très bien passée. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus de près. Ou de loin financièrement, moralement, spirituellement, nous les remercions. C'est à la seule qui va vous récompenser. Vous l'avez fait pas pour nous, mais vous l'avez fait parce que vous aimez Allah. Vous aimez son message, vous aimez l'Islam, et c'est pour cela que vous, vous nous avez soutenus. Allah également vous soutient, parce qu'Allah dit, Allah dit dans la Sourate 47, soit 47 au verset 7, Allah dit: "Oh vous qui avez cru". Vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et il la raffermira vos pas. Donc, toute personne qui a mis un franc, deux francs, trois francs, un euro, deux euros, trois euros, un dollar, toute personne qui met son, son argent, sa fortune dans le santé d'Allah pour faire triompher la cause d'Allah, ne vous inquiétez même pas. Allah vous fera triompher dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce que la parole d'Allah, elle est véridique. Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah ne manque jamais à son engagement. Soit 2 verset 80, je crois bien. Donc, nous sommes fiers, vraiment, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers pour le soutien que vous nous accordez. Qu'Allah également soit satisfait de nous tous et qu'on qu'il nous rassemble dans son paradis aux côtés de notre bien-aimé prophète. Je ne sais pas pourquoi le frère ne vient pas, il a disparu, je ne sais pas. Ou bien... Euh, Frère Lido, tu l'as fait un peur qu'il a disparu, je ne sais pas. Tu peux continuer l'émission, continuer l'émission. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, bon, comme dans la le moment moment moment. Vais, quoi, scientifique, scientifique, non, oui, okay, <rire> vais pas, je Ok, bon là, je vais toujours retenir ton, ton, ton chrono. Je mets pas ça en match. Peut-être si tu veux donner un peu l'enseignement en attendant que tu viens, Là, si vient, tu pourras également revenir sur ce que tu disais. il n'y a pas de souci. La répétition, elle est pédagogique et le rappel est un enseignement de en islam. Donc, on peut rappeler. il n'y a pas souci. Donc, tu peux continuer ton, ton intervention en dessus dans la nourriture spirituelle. Vas-y. Je coupe mon micro. Ici, ouais. Ici, comme je disais, les chrétiens n'aiment pas débattre. En fait, ils aiment prêcher. Même quand ils sont devant les gens qui ne sont pas chrétiens, ils veulent prêcher. Ils ne savent pas faire la différence entre débat et prêcher. Ils t'a dit confondent tout. Ils sont dans la cacophonie, ils confondent tout. Job a dit, les cieux ont les cieux été créés. Oui, tout le monde le dit. Même un livre qui n'est pas saint même le dit. Quelqu'un peut écrire sur un papier que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais ça s'arrête là. Mais les détails de comment les cieux et la terre ont été créés, comment ils étaient pour qu'ils se séparent, <rire> il n'y a que le créateur seul qui peut le dire. Et le seul livre où le créateur a dit, c'est dans le Coran. En fait, Allah lui parle d'une manière brève et puis Allah donne du travail aux mécréants. Allah lui donne le travail aux mécréants. Alors pourquoi Allah dit, les mécréants n'ont-ils pas vu? Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la plupart des scientifiques, comme vous le savez, ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Donc quand ils viennent dans le Coran, il voit par exemple, Coran chapitre 21, verset 30, où Allah dit, les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre forment une masse compacte Qu'est-ce qu'ils vont se dire Le Coran dit que les cieux et la terre forment une masse compacte. Nous, on va aller vérifier ça. Lorsqu'il part pas vérifier il découvre qu'en réalité, c'est vrai, les cieux et la terre forment une masse compacte. Et même, ils viennent confirmer ce que le Coran a dit. Voilà pourquoi j'ai dit qu'Allah a donné du travail aux mécréants. Donc, on est tranquille pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Excusez-moi. Le deuxième point ici. C'est Allah nous parle ici dans le Coran, chapitre 23, à partir du verset 12, que je vais lire. Il dit ceci Nous avons cette cri l'homme d'un extrait d'agile, qui nous, nous filme une goutte de sperme dans un, dans, un, dans, un, dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme un halak. Un halak, ici, comme on appelle ça dans, dans, la, dans la médecine, ils appellent ça le sang -soum. Le sang il dit, c'est sous forme, c'est comme si c'était un caillou qui avait du sang. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont découvert ça avec l'échographie, avec la science moderne qui est, qui est arrivée. Maintenant, à dit, chose suspendue, caillou de sang, c'est comme un caillou de sang, c'est suspendu. Mais quand Mohamed parlait de tout ça, est-ce que Mohamed, il avait les appareils de l'échographie? Non. Est-ce que Mohamed était un gynécologue? Non. Voilà pourquoi j'ai mis ici les noms des, des grands docteurs qui disent que, je vais citer un peu les noms, excusez-moi, je vais citer un peu les noms ici, il y a Alfred, il s'appelle comment Alfred, un grand scientifique. Écoutez ce qu'il dit par rapport. Excusez-moi, il trouve le passage. Il dit ceci. Il s'appelle Dr Alfred Krumet, l'un des, des géologues les plus connus dans le monde. Il est professeur de, de géologie et chef du département de géologie à l'Institut des sciences géologiques, à l'université de Johannes Gutenberg-Mainz en, en Allemagne. Il dit, en réfléchissant, d'où Mohamed est venu. Je pense qu'il est presque impossible qu'il ait pu connaître l'origine commune, commune de l'univers. Car les savants, les savants ont découvert sa nature récemment, et ce, à l'aide des méthodes technologiques avancées et très compliquées. Ils ne pouvait pas, à mon avis, être en mesure de découvrir de son propre esprit, par exemple, que la terre et les cieux avaient, avaient la même origine. Donc, les scientifiques, qui ne sont même pas musulmans, ils disent comment Mohammed pouvait-il découvrir ces choses-là, pendant qu'il n'était pas, pas scientifique, n'avait pas fait la science, il n'avait pas les appareils les technologiques pour monter au ciel, pour regarder. Comment il a pu découvrir ces choses-là C'est-à-dire qu'ils disent que ça dépasse l'entendement humain, en fait. Un humain ne peut pas découvrir ça ne peut pas, il a découvert ça comment Et il confie pour dire que ça, cette œuvre-là, ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. Mais si la Bible avait déjà parlé de ça, si les prophètes avant Mohammed avait parlé de ça, mais lui, il allait tirer ça là-bas. Mais pourquoi il précise ici que Mohammed, d'où Mohammed dit ça Si c'était dit, il allait dire, mais d'où Jésus dit ça, ou bien d'où Moïse dit ça. Parce qu'ils n'ont pas parlé de ça. Il dit, d'où Mohammed a-t-il tiré ça Donc le frère, on ici, il va nous montrer dans la Bible qui déjà parler de comment la Terre était ensemble avec les cieux, comment ça s'est séparé. Je vous dis jusqu'à la fin de sa vie, il ne peut pas trouver cela. Maintenant, l'embryologie. Nous sommes ici dans l'embryologie. Elle a dit, il a créé Adam de l'argile. Aujourd'hui, la science nous, nous démontre que le corps humain que vous voyez est composé de beaucoup de matière. Le corps humain est composé de beaucoup de matière. Et même ici, j'explique ça dans les livres. Je suis un peu loin de mes livres parce que je suis vraiment fatigué. Excusez-moi ceux qui nous suivent. J'ai fait un débat qui a duré plus de trois heures de temps sur la divinité de Jésus. Il y avait au moins six personnes qui étaient là. Il n'y a qu'une personne qui a refusé, elle est partie. Les autres ont fini par comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Ils ont dit, là. Donc, quand Allah parle ici de l'embryologie, comment l'homme, l'être humain se développe dans le ventre, Allah en a parlé. Il a tiré la descendante d'Adam d'une goutte de vie, le spermatozoïde. Maintenant, du sperme, Allah il dit qu'il a fait de ça ce qu'on appelle le sanguine, le sang Excusez-moi, le sang -sune par les médecins. Maladie, elle appelle ça le halak. Halak, c'est quoi? C'est comment le spermatozoïde va se transformer au fur et à mesure pour donner, fait pour, pour former un être humain. Donc, tous ces détails, Allah a Ah, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonne vraiment. pardonnez moi, moi pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ok, le fait... Ouais, vous pouvez, fermer, vous pouvez fermer vos micros. On va continuer je demande pardon vraiment. La communication s'est coupée. Hein. Le, le route que j'utilisais, le route que j'utilisais a coupé. Alors j'ai dû changer notre route. Hein. Je m'excuse vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Je m'excuse. Euh, le frère Leroy. Écoutez vos micros. Moi j'ai la parole. Ça, ça va. Oh, okay, ok, ça donc, va, ça. ça va. Voilà. Donc, donc euh, tu étais à 4 minutes. 5 secondes, c'est là, donc je remets ça en marche et c'est parti. Bismillah. Merci. Comme on disait, la répétition, elle est pédagogique. Donc ici, quand Allah parle ici, les cieux et la terre formaient une masse, et Allah dit, et nous les avons séparés. Qui est venu nous confirmer ça? Qui nous confirme qu'en réalité, ce que Allah a dit à Muhammad dans le Coran, c'est la vérité. Parce que quand ils sont allés au ciel, ils ont, ont découvert qu'en réalité, les cieux et la terre formaient en réalité une masse compacte. Et après, ça s'est séparé. Et c'est ce qu'ils ont appelé la théorie du Bing Bang en expliquant. Donc ça, c'est le premier miracle scientifique du Coran. Allah en a parlé à son prophète Mohammed au 7e siècle. Ils ont découvert ça au 20e siècle. Le docteur Alfred ici nous dit, pourquoi n'a-t-il pas cité le nom d'aucun autre prophète à part Mohammed il dit « D'où Mohammed a tiré cela ?» Quelqu'un qui était dans le désert, qui n'avait pas les appareils nucléaires, qui n'a pas, pas fait euh, euh, chimique, physique. C'est-à-dire il n'était en fait, pas un illettré qui ne connaissait rien. Comment a t il découvrir quelque chose qu'on découvre aujourd'hui au, au XXe siècle Premier miracle scientifique du Coran. découvert par qui Par les mécréants. Qui sont qui Des scientifiques. Voilà pourquoi Allah, lui, il parle avant que la chose n'arrive. Il dit « Les mécréants n'ont-ils pas vu ?» Allah parle des mécréants, pendant que les mécréants n'ont même pas encore découvert ça. Donc Allah parle déjà avant, avant même que la chose n'arrive. Donc les mécréants vont découvrir ça. Donc Allah commence à dire que c'est les mécréants qui vont découvrir. Et les mécréants ont découvert qu'en réalité la terre, et les seaux, même sur le masque compact. Ça c'est le premier miracle scientifique. Deuxième, le Coran. Deuxième, on est a le Coran, chapitre 23, verset 12. Allah dit qu'il a créé Adam de l'argile. Ensuite, il a tiré sa descendance d'une gauve ville spermatozoïde. Et le seul spermatozoïde qui se trouve dans le l'ovule de la femme, Allah dit, il a, il a, ça, ensuite, ça, ça devient ce qu'on appelle le halak. Donc, on appelle ici le sang, le sang su. C'est-à-dire, c'est comme un caillou de sang. C'est comme un caillou de sang. Et au fur et à mesure, Allah dit, ensuite, il a revêtu cela de la chair. Donc, les détails qu'Allah donne dans le Coran, Allah donne dans le courant, les scientifiques aujourd'hui, pas les scientifiques, excusez-moi autant pour moi, la médecine aujourd'hui, avec l'échographie, avec tous les appareils qu'ils ont aujourd'hui, ils nous disent en réalité que l'éthématozoïde, quand c'est dans le ventre de la femme, ici, il ici, le ventre on dit ici, nous pouvons constater que dans ce diagramme de suspension de l'embryon pendant l'étape de halak, halak, c'est le smatozoïde qui, qui se transforme, ça devient comme un caillou de sang. Quelle personne que c'est un caillou mâché, c'est comme si c'était le sang. Aujourd'hui, l'échographie nous a confirmé cela. Lorsqu'une femme est enceinte, au bout de d'un mois, Lorsqu'on fait l'échographie, on constate que c'est comme si c'était le sang revêtu de chair. Oh, Allah a parlé de ça à son prophète avant que la science moderne ne vienne nous confirmer ça avec les appareils, que par la puissance d'Allah et par la miséricorde d'Allah, Allah les a donnés connaissance aux mécréants pour qu'ils fabriquent des appareils afin de découvrir ce qu'il lui a dit à son prophète au 7e siècle. Et la science a découvert la réalité, voilà comment l'homme se forme dans le ventre de la femme. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. On va, on va aller un peu plus vite. Allah parle, Alla parle ici des montagnes. Voici encore, Coran chapitre 16 verset 15. Allah dit ceci. « Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'ils ne se brandent pas en vous emportant avec elles. » Coran chapitre 16 verset 15. Également, la théorie de ceux qui ont fait les recherches concernant les montagnes et ainsi site suite, nous dit en réalité que les montants qui nous voyons sur la surface de la Terre sont, sont un des piquets, c'est-à-dire c'est enfoncé dans la Terre. Mais la question qu'on se pose, quand Mohamed, qui est la paix de la société, lui parlait de ça, ou est-ce qu'il avait les appareils pour découvrir ça? La question est non. Et qui découvre ça? Qui a tenu de découvrir ça? Ce sont les scientifiques. Pourquoi ils le font? Ils veulent trouver des failles dans le Coran. Et en même temps, Allah leur donne ça comme un boulot. Quand Allah parle dans le Coran, Marshalallah, quand Allah parle quelque chose dans le Coran, Allah dit que c'est les mécréants qui vont découvrir ça. Mohamed, il faut seulement annoncer. Et les mécréants, lorsqu'ils veulent dénigrer le Coran, lorsqu'ils voient par exemple le Coran parle, la, la, la, la, les cieux et la terre qui étaient ensemble, ils ne se pas, ils disent, bon, nous, on va aller vérifier ça. Et quand ils arrivent, eux-mêmes, découvrent qu'en réalité, c'est ça. Ils viennent confirmer ce que le Coran a dit. L'embryologie dans le ventre de la femme, comment l'homme se dans le ventre de la femme, Allah parlait de ça dans le Coran, chapitre 23, verset ben, 12 à 14 en descendant. Ils disent, bon, nous, on va voir -ce que, ce que Mohamed a dit au 7 siècle, est-ce que c'est vrai? Et la médecine a fini par confirmer cela. Ceux qui ont fait les études des montagnes, Allah dit qu'il a placé les montagnes sur la terre pour que la terre ne bouge pas avec nous. Ils ont fait des recherches, on dit, en réalité, les, les montagnes ont des piquets, les, les montagnes ont des racines, ce ne sont pas racines de l'arbre, mais elles ont des piquets qui sont enfoncés dans la terre. Mais comment Mohamed a t su tout ça? C'est la science aujourd'hui qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous démontre que ce que Mohamed que la paix d'Allah soit lui a dit, par la permission d'Allah, est vrai. Donc, ils ne font que découvrir ce que le Coran a dit au 7e siècle. Ils ne font que découvrir, comme disait l'un de nos grands savants, qu'aujourd'hui, la science a découvert à 80% que tout ce que le Coran a dit concernant l'embryologie, la mer, les vagues, et les montagnes, le, la terre et les cieux qui étaient ensemble, le, la science a découvert que tout ce que le Coran a dit était été découvert à 80%. Donc, les 20% sont sûrs, que lorsque la science va trouver ces 20%, ce serait toujours dans le cadre où le courant en a parlé. Sachez-vous, c'est lui fait prendre la parole, qui nous montre les versets bibliques, qui nous pas des choses que les, les scientifiques ont découvertes et non une théorie qui n'a pas de nom. Merci. Ok, okay. merci beaucoup. Merci, Alhamdulillah. Rabbeel euh, Le frère Alidou vient de donner ses arguments. Il est revenu sur la théorie de Big Bang et l'a a expliqué en quoi réellement c'était déjà un fait qui était déjà prédit dans le Coran. Il a également, euh, il a également parachuté sur euh, l'embryologie, la Surah 23 verset 10 à 14, où Allah Azawadjal démontre, ou bien il explique les étapes successives de l'embryologie, toutes les étapes, il nous a donné les preuves. Il a également parlé de la Surah 16 verset 15, il a montré que la montagne, les montagnes, Allah a dit qu'il les a fixées, et qu'il les a fixées. Dans la, sous la terre pour que la terre puisse être maintenue dans une certaine stabilité donc le frère, euh, le roi vous avez également 10 minutes vos dernières 10 minutes pour nous prouver en réalité que soit pour <coughs> nous prouver en réalité que le frère Alidou sûrement il a commis une erreur, si vous avez des, des, des, des réfutations, vous recrutez vous apportez de nouveaux arguments le but c'est de nous prouver entre la Bible et le Coran le quel de ces livres avait déjà prévu ou avait déjà prédit des faits scientifiques que la science contemporaine est venue confirmer? Donc, je, je remets le, le, le, le, le chrono à zéro. Vous voyez, chers frères, c'est bon? Vous êtes prêts? Activez le micro, activez le micro. Oh, oh, okay. Oh, ok, ok, ok, voilà. je suis prêt. Okay, bon. je suis prêt. Okay, ok, donc je lance rapidement. C'est parti. Je vais aider mon frère, ça c'est votre Coran, ça ne souscrit pas à la théorie la Big Bang. Ça c'est surat 79, surat 79, nous partons, c'est le, le Coran surat 79, on, on, on va au, au verset 27. Au verset 27, on nous dit ceci, ça c'est le Coran, on dit ceci. Surat 79, verset 27, on dit « Êtes-vous plus dur à créer ?» où le ciel qu'il a pourtant construit, il a élevé bien haut sa voûte, puis il a par parfaitement ordonné, il a assombri sa nuit et a fait lui son, son jour, et quand à la terre, après. Après cela, il a étendu. Donc vous voyez, il a... Dieu ne parle pas de Big Bang. Le Big Bang, ça part, ça, ça part à partir du néant. Mais ici, on voit comment est-ce que Dieu... Frère, répétez mon écran, mon frère. É écoutez, o on montre très bien, ça c'est dans votre Coran. O ça c'est votre Coran, au chapitre so so so 79. Essayez de m'envoyer l'invitation, essayez de m'envoyer l'invitation pour que vous puissiez vous ajouter. Ah, ok. Oh, oh, oh. Ok, nous sommes là. Ah, vous avez ça Oui, j'ai envoyé ça. Ah oui. Ça, nous étions dans le Coran, chapitre 79, surat, surat 79. Nous, nous étions au, au verset 27. Là où on montrait que la théorie de Big Bang, c'est une fausse théorie d'après le Coran. On dit, on dit au verset 27, Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien sa voûte puis il a parfaitement ordonné. On voit comment est-ce que Dieu Allah lui-même parle, comment est-ce qu'il a créé? Il a assombri et quand à la terre, au verset 30 on dit ceci, après cela, c'est après après avoir terminé le ciel Allah est, il est monté maintenant au ciel il est venu, il a dit et quand à la terre, après cela, il a étendu où est le Big Bang? Mon frère, il ne faut pas commencer à inventer des histoires que même l'islam n'enseigne pas. Je vais même vous montrer un hadith, Ça, c'est un hadith de, de, de votre prophète Mohamed. On va voir ce qu'il a dit dans cet abysse. hein. Puisque nous, nous sommes là pour que les gens puissent être bien enseignés. C'est ce que nous nous faisons. Que les gens soient bien enseignés. Ça, c'est dans un hadith de Saïd Muslim. Saïd Muslim, au 27... 8-9, on dit ceci, « Abu Ureira a rapporté que le messager d'Allah euh, a pris ses mains et a dit, Allah, l'exalté et le glorieux, a créé l'argile le samedi. Allah a créé l'argile le, le, le samedi, il a créé les montagnes le dimanche. Ça, c'est le dimanche, les montagnes. Et il a créé les arbres le, le lundi. Il a créé les choses nécessitant le, le travail. Le mardi, il a créé la lumière le mercredi. Ça, c'est un indice. C'est un à de, de votre prophète Muhammad. Et puis, il a fait reprendre les animaux le jeudi et a créé Adam la paix le vendredi. Le soir, vendredi. Où oh, est le Big Bang? Frère, il ne faut pas commencer à inventer des histoires qui ne se trouvent même pas dans votre Coran. Et puis, tu as parlé de l'embryologie, mon frère. Hein, comment est-ce que la, la, la femme forme, l'enfant à l'intérieur, tout ça, mon frère. Hein? Écoutez, je, le, le Coran n'a jamais parlé de l'embryologie. Hein? Ça ne parle pas de l'embryologie. Écoutez, hein? un, un docteur, là, c'est docteur Alfred. Ce qui? Le hein? docteur Alfred a dit le Coran, tout ça. Mais écoutez, il faut venir avec les faits Il ne faut pas venir ici avec des supputations euh, que quelqu'un aurait dit ceci et cela. Non, non, non, non. il ne faut pas faire ça, mon frère. Hein? Le Coran ne parle pas de Big Bang, ça ne parle pas de l'embryologie. Je vais te démontrer ça. C'est tout ce qu'on t'a dit là. Moi, je vais te, te, te, te démontrer. Nous sommes dans le psaume, ici c'est le, le psaume, nous sommes 139. Euh, Vous allez voir comment est-ce que David lui-même était en train de d'écrire euh, les miracles de Dieu, que Dieu était en train de faire. Hein? On, on, nous sommes dans le psaume 139. On, on va voir. Comment est-ce que David a décrit? Comment est-ce que Dieu, Dieu, Dieu crée? Hein? On, on va voir psaume 139 pour voir comment est-ce que David a parlé de l'embryologie. Alléluia! On, il dit ceci. Ça, c'est au, au verset 15. Psaume 139 au verset 15. Ça, c'est les abours. Hein? Au verset 15, on dit ceci. On peut commencer à bien à partir d'ici. Au verset 12, il dit « Mais même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit euh, brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé, euh, tissé dans le sein de ma mère. Hein, » David parle comment est-ce que Dieu l'a tissé. Il dit que « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse, et mon âme et tes œuvres sont admirables. » On dit au verset 15, il dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Il dit ceci, « Quand je n'étais qu'une masse informe. » Quand je n'étais qu'une masse informe, ça c'est l'embryon. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Maintenant, écoutez, tu as donné le verset du Coran. Hey, tu n'as même pas terminé ça. Tu n'as même pas terminé au, au, au, au Coran au chapitre 23. Hein, mon frère Il ne faut pas faire ça. Nous, nous sommes là pour nous aider. Nous sommes Africains. Nous avons beaucoup souffert. Nos gouvernements nous ont menti pendant des années. Ça, Nous sommes dans le, sur, le Coran au chapitre 23. Tu as lu au verset 12. Le verset continue au verset 13, au verset 14. On va voir. Ça, c'est surat 23, verset 14. Là où tu parlais de halakra, halakra, le, le, le sperme, et puis le, la masse de sang, tout ça. Il dit ceci. Au verset 14, on dit, ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. De cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons re revêtu les os de la chair. C'est ce que dit votre Coran. Or, il y a une Anachronisme, il y a un anachronisme ici. Il y a une erreur ici. Il dit, on a créé du sperme une adhérence. Adhérence, c'est quoi si ce qu'on appelle adhérence. Hein comment est-ce qu'on cherche un terme là que les gens ne comprennent même pas ça Mais heureusement, nous avons d'autres versets du Coran. On dit ceci. Il, et puis, il a créé la goutte qui est le, qui est, qui est, qui est, qui est le sperme. Et puis, il s'accroche à embryon entre parenthèses. Donc, il ne savent même pas comment expliquer ça. Et puis, on va voir, on dit ceci, le mot que tu as utilisé, alaka, alaka, il est là, et nous avons créé de cette goutte de sperme une alaka. Alaka, ça veut dire caillot de sang, c'est le sang, le sang coagulé. Le sang coagulé, c'est ce que veut dire alaka. Et puis, ils ont dit adhérence. Mais mon frère, le sperme ne devient jamais du sang. Le sperme ne se transforme jamais en sang. Puisque lorsqu'on parle des halakas, c'est le sang. On a mis adhérence, tout ça. Non, non, le sperme ne se transforme jamais en sang. C'est impossible. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas l'embryologie. C'est contre les règles les plus, les plus, les plus élémentaires de l'embryologie. Et le verset ici est faux. Et puis, et, puis tu, et puis il continue de cette adhérence, de cette alaka, nous avons créé un embryon, Moudga, Moudga, Moudga. Et de cet embryon, nous avons créé des os. Hein? Nous avons créé des eaux, et nous avons revêtu ces eaux de chair. Or, c'est faux. Les eaux, c'est comme si les eaux viennent avant la chair. Ce n'est pas ça. Les os ne, ne, ne, ne viennent pas avant la chair. C'est comme si l'enfant était squelette et puis les eaux sont la chair est venue. C'est ce que dit ce verset littéralement. Hein? Le verset ici dit, dit littéralement ici. Et puis nous avons re revêtu les os de chair. Donc entre les os et la chair, qu'est-ce qui est venu avant Donc cela veut dire que vous voulez dire que l'enfant était squelette et puis la chair est venue couvrir. Donc il y a anachronisme, un anachronisme. Qui est ambiant dans ce verset. On ne peut pas dire que l'enfant était squelette. Ça n'a pas de sens, ce verset ici, mon frère. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Il ne faut pas faire ça. Je vous ai montré que toutes les théories que vous donnez là, ce sont des fausses théories. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Il me reste combien de minutes? Je ne vois pas bien. Combien de minutes il me reste là? Vous avez fini, vous avez fini votre temps. Vous avez fini, cher frère. Ok, merci. Merci. Voilà, il y a 10 minutes. 7 secondes, d'accord, atterrissage, al de la merci au frère le roi, il a donné des arguments, il a dit comme quoi que le al donc pas le Coran, que c'est du sang coagulé, et que le sperme ne se transforme jamais en du sang, bon ce sont des propos qu'il a affirmés, mais comme nous sommes dans une démarche de raisonnement, on aurait bien aimé, moi je suis le modérateur, je dois pouvoir quand même modérer un peu, on aurait voulu que vous apportiez des preuves de ce que vous dites, ah, le Coran a dit il a dit ça. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a telle preuve et vous lisez soit c'est une affirmation d'un savant ou bien c'est un livre, vous nous donnez les références et là, c'est clair. Mais quand vous venez, vous dites non, c'est faux. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est faux? C'est votre parole. Donc, si possible, si vous pouvez à, appuyer avec des arguments, et des preuves palpables pour qu'on puisse aller vérifier, pour qu'on puisse aller lire soit le témoignage des savants ou bien les affirmations. De, de, de ceux qui ont fait des recherches là ça pourrait vraiment enrichir un peu le débat donc je, je dois quand même modérer euh, donc euh, ce n'est pas que je prends parti mais je dois quand même modérer voilà donc également pour restaurer les choses dans les normes comme de façon claire on veut montrer que les les recherches scientifiques ont abouti à des conclusions qui ont été précédemment affirmées dans le Coran ou dans la Bible ce qui veut dire on doit partir des, des résultats des savants avant de remonter soit à la Bible ou bien au Coran donc c'est pour dire quoi, c'est pour dire quand le frère Alidou amène un verset du Coran et qu'il a pu ça par un témoignage d'un savant, c'est normal parce que c'est à partir des résultats des savants, on va remonter pour voir est-ce que le Coran avait dit ça vous comprenez, donc c'est logique donc si vous prenez votre temps, bien si dans l'intervention, chacun va essayer d'apporter, par exemple, la science contemporaine a dit ceci, vous listez le nom de celui qui a, qui, qui a apporté le savant. Et maintenant, c'était déjà dit dans le Coran d'un tel verset. Ou bien, vous dites que c'est déjà dit dans le Coran ou dans la Bible, mais voilà que tel savant est venu confirmer ça à tel moment. Donc, on va pouvoir vous retrouver soit le verset coranique avec euh, et, et la justification d'un savant, ou bien le verset biblique avec la justification d'un savant. Ou bien, vous partez du savant et vous remontez soit à la preuve coranique ou à la preuve biblique. Pour un raisonnement logique. Donc, j'essaie de modérer un peu. Donc, pour le frère euh, Alidou, vous avez vos dernières 10 minutes et après cela, vous allez passer à l'étape du à corps de l'échange direct and one, petit poteau rapide. Donc, je remets le compteur, sinon le chrono en marche. Je ne sais pas si c'est bon. Vous êtes prêts? Donc, si vous êtes prêts, je ouais, lance. Euh, euh, micro. Femton, micro. C'est votre micro, le roi. Voilà. Ouais, c'est parti. Merci. Au fait, le roi est en train de m'aider même. En fait, mon frère est en train de m'aider pour confirmer qu'en réalité, le Coran a parlé de l'embryologie. Le problème du frère, c'est que, pour lui, regarde la, regarde la question qui me regarde la question qu pose. Comment le Coran dit que le sperme est devenu le sang, le caillou de sang, ensuite, nous avons fait de cela, les os, et les os sont revêtues de chair. Pour lui, ce n'est pas normal. Donc, pour lui, c'est la chair qui doit être revêtue des eaux. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas un sens. La chair ne peut pas être revêtue des eaux. Ce sont les eaux qui vont être revêtues de la chair. Nous sommes là. Mes eaux sont revêtues de ma chair. Ce n'est pas l'inverse. Donc le frère Anthony il dit même. Quand on parle, il faut dire des gens d'aller étudier. Regarde. Ça, c'est le livre qui parle de tous ceux qui ont fait des recherches concernant l'embryologie. Ils ont tout expliqué là. Tu peux commencer à citer même les noms. Vous voyez un peu l'image Vous voyez l'image Il dit, c'est comme ça, l'enfant se trouve dans le ventre de la mère. Et l'enfant prend vie à partir de, de combien de mois Je vais expliquer, entre 5 et 6 mois, l'enfant commence à prendre vie. Mais quand l'enfant commence à prendre vie dans le ventre de la mère, est-ce que c'est sa chair qui est revêtue de ses os ou bien ce sont ses os qui sont revêtus de sa chair ça, c'est la question à laquelle elle va me répondre. Ça, c'est d'abord la première réponse qu'il va me répondre. d'abord. Parce que Allah parle ici au doué d'intelligent. Il dit Nous avons revêtu les os des chair. Mais c'est normal. L'homme est revêtu de quoi Nous-mêmes, nous on est debout, là, on a l'esquelette en nous. Notre esquelette est revêtu de quoi De la chair. C'est logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point quand tu es revenu sur la théorie du bim-bang, moi, j'ai dit Allah a donné du boulot aux mécréants. Il dit ici, est-ce que le Coran a dit, Allah est en train de dire que c'est les mécréants qui vont chercher ça. Donc, quand ils vont découvrir ça, ils vont écrire dans les livres. Est-ce que nous, musulmans, on a besoin que les mécréants pas découvrir ça? Non. Allah nous a dit, nous, on croit. Mais c'est les mécréants qui viennent nous dire, comme Allah a dit, c'est dans le Coran, nous, on va aller voir si c'est vrai. Et quand ils, pas, ils découvrent, quand ils viennent confirmer, est-ce qu'ils vont écrire ça dans le Coran? Non. Ils vont écrire les livres. Je vais, voilà ici, je vais commencer à citer même les noms pour dire, que, pour dire à mon frère que les mécréants qui découvrent tout ce que le Coran a dit, ce sont eux qui écrivent ça dans les livres pour dire en réalité ce que Mohammed a dit au 7e siècle, on a découvert cela et ils vont mentionner ça dans les livres. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Ils il demandent... <rire> ici, on a le docteur Emmetusquet, l'île mort est l'un des savants les plus préminents en anatomie et en briologie. Il est aussi l'auteur du livre intitulé V. Developing Human, qui a été traduit en huit langues. Ce livre est un travail de référence scientifique choisi par un, par un comité spécial aux États-Unis comme étant le meilleur livre écrit par un auteur. Dr. King, mort et professeur éméritiste d'anatomie et... Et de biologie et des cellules de l'Université Toronto, Canada. Il était, il était d'Owen de associé des sciences et des bases de faculté de médecine. Écoutez bien, l'ambiologie est découverte ici par la médecine, faculté de médecine, et était pendant huit ans le chef du département d'anatomie. En 1984, il reçut le prix, le prix le plus distingué désigné pour le domaine de l'anatomie au Canada. Le prix de l'Association canadienne de l'anatomie, GSCB, il dirige plusieurs associations internationales. Il dit, parce qu'il a reçu le prix, pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit concernant l'embryologie, comment l'enfant se développe dans le ventre, après avoir fait ses recherches, après avoir confirmé tout ça dans son livre, on dit que son livre était traduit en huit langues. Et tous ceux qui ont traduit son livre en huit langues, ils sont allés faire des recherches aussi concernant cela. Comment ils ont fait ces recherches? À travers ce qu'on appelle l'échographie. Ça traverse ça, ils ont vu comment l'enfant se développe dans le ventre de la femme. Et lorsque ces gens ça nous donne des détails, ça corrobore avec ce que le Coran a dit. Coran chapitre 23, verset 12 jusqu'à 14, comme le frère vient de Les scientifiques sont au travail, ils sont en train de comprimer ce que Allah a dit. Allah lui parle d'une manière brève. Alors pourquoi Allah a dit c'est les mécréants vont découvrir ça. Et ce sont eux qui découvrent. Pourquoi ils découvrent-ils Parce qu'ils disent que. C'est que le Coran dit là, ce n'est pas vrai. On va aller voir ce que c'est vrai. Le livre dont je suis en train de vous présenter là, il y a beaucoup de milliers scientifiques à l'intérieur, mais je ne vais pas prendre beaucoup. Parce que mon frère en face, il n'est même pas dans le plat. Il n'est même pas dans le plat. La Bible dit, David, un Dieu qui me formait dans mes reins, oui. Mais donnez-moi les détail. Est-ce que David a dit qu'il est sorti du schématose, qui schématose un caillou de sang, Je crois qu'il est parti. Euh, bon, peut-être peut qu'il a, il, il a des problèmes. Ah, des -être être, il, a, il a reçu un appel, je ne sais pas. Ah, il va revenir. Il, il va revenir, qu'on qu attende quelques minutes. Ok, d'accord. Hmm. Il fait souvent le réseau, la connexion et tout ça. Sûrement, les aléas du direct. Sûrement, il a, il a dû recevoir un appel et tout ça. Euh, on va l'espérer encore quelques minutes, euh, et quelques secondes pour voir, Inch'Allah. Espérons qu'il nous revienne. Et comme j'arrête le, le chrono, ah, j'arrête le chrono. Donc Et le reste environ trois minutes, quelques secondes, donc, l'ange à Allah quand même, c'est bientôt l'Aïd al adha bientôt la fête du sacrifice, Inch'Allah. Donc, euh, pour <coughs> ceux qui ne savent pas, mais ceux qui ne connaissent pas l'origine de cette fête, essayez de vous rapprocher des, des imams, mais des aînés dans... Dans la religion islamique, ils vont essayer de vous raconter un peu l'histoire pour que vous soyez informés parce que le musulman doit connaître sa religion et chaque fête qu'il célèbre, il doit connaître l'origine de cette fête. Donc, on de... Voilà, je pense qu'il est là. Je pense. Je l'ajoute. joue. Oh. Et c'est bon. Ouais, excusez-moi, euh, excuse c'est ma connexion. C'est ma connexion. Il n'y a pas de souci. Il y a pas souci. Au fait, Donc, vous avez. Non, je continue, je mon lance frère, le, ah, le ah. frère. Ah. Ouais. Allez. Mon frère, allez. Mon frère, mon frère, ouais. mon frère ouais. en face de moi. Ce de... qui comprend pas, c'est quoi? C'est que lorsque Allah parle, Allah donne, Allah donne des indices. Maintenant, les mécréants vont venir, vont contredire ça. Il dit ce qu'Allah a dit là. Nous, on va aller voir est-ce que c'est vrai. Et quand il part, il part trouver qu'en réalité, c'est la vérité. Coran, chapitre 79, que le frère a Je vais lire. Il dit ceci. Une partie qui m'intéresse à, à l'intérieur. Partie 27, il dit ceci. Excusez-moi. Êtes-vous plus dû à créer ou le ciel qu'il qu a pourtant construire? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et a fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il a étendu, il a étendu. Tout ça rentre dans le contexte du big bang. Comment la terre? C'est ce que le, le frère lui veut voir, le big bang. Comment les scientifiques ont parlé? Il veut voir ça dans le Coran. Non, c'est pas comme ça. Allah lui a parlé, et il a dit que c'est des migrants qui vont découvrir ça, et puis ils ont découvert ça. Ici, Allah dit quoi encore? Et il fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Il fait sortir de quoi? Son eau et son pâturage de quoi? De, du ciel, non? En disant ceci. Si, si. Et quant au montant, il les a ancrés Pour votre jouissance, vous et les bestiaux. MashaAllah. Regardez, Allah dit qu'il fait sortir du ciel. Qu'est-ce qu'il fait sortir du ciel? Je vais lire dire ici, Coran chapitre 24. À partir du verset 43. Écoutez très bien. Verset 43, excusez-moi. Je trouve appuyément. Voilà, je suis à la page. Allah dit ceci. Allah fait atterrir la nuit et le jour et il, a, il, il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Écoutez bien. Pour ceux qui ont des yeux. Verset 43. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages Ensuite, il est réuni et il en fait un amas. Un amas. Et tu vois la pluie sortie de son sein. Le sein de quoi Des nuages. Et il fait descendre du ciel de la gel provenant des nuages comparables à des montagnes. Tu vois, comme les nuages, la maintenant que les nuages sont formés, c'est comparable à des montagnes. À partir de là, a fait descendre de l'eau. Mais qui sont ceux qui sont allés vérifier tout ça pour nous prouver ce sont, ce sont des météorologues. Donc, ils ont prouvé la réalité que ce que Allah a dit est vrai. Donc les, les montagnes, enfin pas les montagnes, les nuages se forment souvent comme c'était des montagnes. Même souvent quand tu les regardes, tu as l'impression que c'est comme des montagnes. Même quand tu montes dans l'avion, ou ceux qui sont montés dans l'avion comme nous autres, quand vous êtes, quand l'avion traverse certaines zones, tu as l'impression que ce sont des nuages. Allah dit qu'il fait sortir de l'eau dedans. Qui sont ceux qui nous ont prouvé cela Ils sont des métologues. On continue le verset. Et il en, et il en frappe qui si il veut de l'éclat, de qu'il veut peu s'en faut, que l'éclat de son, de éclair ne rabisse la vie. Donc, Allah dit ici, le ciel qu'il a créé, de, voilà, Allah, le ciel qu'il a créé, ensuite, il va former des nuages, mat, des nuages. Et de cette de ce, Allah va faire descendre de l'eau. Vous voyez un peu? Allah va faire descendre de l'eau de ces nuages là Mais mm -hmm. qui sont ceux qui sont venus nous prouver qu'en réalité, la pluie qui descend, ça sort des nuages. Ce sont des mythologues. Ils sont venus confirmer ce qu'est Allah dans le Coran. C'est clair. Il n'y pas de débat là. Je pense que le frère doit être humble pour nous dire voici ce que la Bible a dit, que les nuages, ou bien la biologie, ou bien la terre formée un masse compacte, ou bien l'homme a été tiré du spermatosé. Ensuite, voilà comment l'homme se forme. Il va nous donner ces détails là. Dans la Bible, ensuite, il va nous dire est-ce qu'ils ont confirmé cela Et puis, nous en Mais si déjà la Bible ne parle même pas, Comment la descendance d'Adam a été créée Ce n'est pas, pas la que la Bible a venir nous en parler. Merci beaucoup. Voilà, après, merci Ok, d'accord. Je vous ai donné encore une minute parce que vous avez quitté en temps. Donc, euh, ouais. merci à vous tous. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la page Facebook officielle du collectif DDR Inch'Allah, pour le débat entre nos frères chrétiens et entre le frère chrétien et le, le frère musulman, Inch'Allah, respectivement, le roi et, et Allédo de la DDR, Gabon. Donc, on va rentrer direct dans l'étape d'échange. Le petit photo end one, rapide. Vous avez 20 minutes vous avez 20 minutes pour échanger, poser des questions. Celui qui pose la question, l'autre est forcément obligé de répondre, si possible, avec des preuves à l'appui et vice-versa. Donc, vous avez 20 minutes. Je, je remets le chrono. Regardez bien, c'est 0-0. J'appuie et c'est bon. Allez-y, c'est bon. Voilà. Le roi, moi j'ai posé une simple question. Vous avez dit ici que Allah dit qu'il revêtit les eaux de chair, que ce n'est pas cohérent. Moi je vous pose la question. Est-ce que les eaux sont revêtis de chair ou c'est la chair qui est revêtue des os? Voici ma question. Le micro est fermé, voilà. J'ai très bien dit que si tu dis le, la chair vient couvrir les os, c'est comme si l'enfant était squelette. Et c'est ce que je dis, c'est faux. Et je n'ai pas, pas dit que ce sont les, les os qui viennent couvrir la chair. Non. Les os sont à l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça Puisque même votre prophète avait dit ça, nous, nous, je, je vais te montrer. Tu, tu, écoutez, tu, tu sais, moi, moi tout ce que je dis, je prouve ça avec, avec, avec euh, des preuves qui sont bien écrites dans vos, dans vos hadiths. C'est écrit dans vos hadiths. Hein? Moi, moi, je n'invente je rien. Je ne fais que vous montrer. Non, vous vous parlez, faites, remettez attends. mon écran. Remettez mon écran, s'il vous, vous plaît. Vous nous, parlez, vous nous parlez des hadiths. Vous ne faites que réciter ce qui est dit. Mais nous, on vous parle de ceux qui sont, ceux qui sont venus prouver ce qui est dit. Est-ce que vous comprenez dans, dans quel système nous sommes en train d'y aller? Euh, mais, mais, Allah écoutez. a dit le prophète a... Mais ceux qui sont venus confirmer ça, est-ce que ce qu'ils ont dit c'est vrai ou faux? C'est ce qu'on veut savoir. Euh, c'est ce que je suis en train de te montrer, que ce n'est pas vrai ce que tu racontes là. Écoutez Donc, ce que dit votre autres. prophète dans, dans Saïb ou numéro 6594. Il dit ceci. Le messager d'Allah, le véridique, est véritablement inspiré, a dit Chacun de vous est recueilli dans le ventre de sa mère pendant 40 jours Ça, c'est Muhammad mm -hmm. qui, dit, qui dit ça. Mm -hmm. Puis il est mm -hmm. transformé en un caillot, caillot de sang, mm -hmm. pendant une période égale, pendant 40 jours. Ça, c'est Muhammad qui dit. Que, ah oui, que caillot de sang, sang. sang. Mm -hmm. Oui, c'est depuis là. Ça, c'est Muhammad mm -hmm. qui dit ça. C'est un indice qui est authentique. Il dit que. Mm -hmm l'enfant est recueilli comme caillot de sang, puis il est transformé, et puis, puis il est transformé en un morceau de chair pendant une période similaire. Où sont les eaux ici? Pendant 40 mais, mais, mais, jours. Uh -huh. Écoutez, il ne faut uh -huh. pas uh -huh. dire qu'il y a, il a eu les eaux et puis la what? chair est venue couvrir. Non, non. non Donc, vous... avant, avant les eaux, il n'y avait pas non, de chair. Moi, je ne vous ai pas dit qu'avant les eaux, il n'y a pas de chair. On dit bien un caillou de sang. Un caillou de sang. Qu'est-ce de qu nous faire comprendre par là, un caillou de sang. Pourquoi être un caillou de sang? C'est ce que je te demande. Donc quand le prophète parle, attends, bon. Yari, quand le prophète parle Non, non, pas une règle. Quand le prophète parle de chair, donc vous voulez voir que le prophète va dire chair et puis l'os. Non. Il faut quand même être, euh, je ne sais pas comment le dire. Puisque nous-mêmes qui sommes d'abord nés d'abord, regarde comment tu es debout physique. Ta chair est revêtue de tes os. Donc quand Allah parle de l'enfant dans le ventre, qui ensuite il va revêtir ses os de chair, toi tu prends ici l'aspect où l'enfant n'est pas encore arrivé à ce niveau. Toi tu es dans 40 jours. À quel moment tout ça est composé? Est-ce que c'est pendant 40 jours? Pendant 40 jours, nous sommes encore sur le sujet de l'embryologie. Caillou de sang, ça devient comme le shingom qu'on a mâché. Les jours qui suivent, les mois qui suivent, c'est là où l'os intervient et se couvri de chair et ensuite, au sixième mois, si je m'abuse, Allah va maintenant mettre l'âme. Quand Allah met l'âme dans, dans, dans, dans ce qui est dans le ventre de la femme, là, Quoi, il n'y a pas les eaux dans le corps, là. il n'y a pas les eaux dedans, il y a les eaux. Donc quand Allah dit que c'est revêtu de chair, il faut comprendre ici que c'est pendant une période, ce n'est pas au début. Le sperme n'a pas de, des eaux. Tous ces 48 qui tu pas là, il n'est pas question des eaux d'abord. Et, et, et puis, cette, cette théorie ici de 40 jours, ça contredit totalement tout ce que tu disais. Puisque dans l'embryologie, on, on ne parle pas de ah 40 hein. jours. Ça, c'est votre hadith. Mohamed lui-même qui dit que l'enfant, lorsqu'il vient, il fait 40 jours dans la, le ventre de sa maman, puis le transformer en un caillot de, de sang pendant 40 jours, une période égale, 40 jours on dit 40 jours, puis il est transformé en un morceau de chair pendant 40 jours. Écoutez, et puis, Allah envoie un ange décrit quatre choses, sa provision, son ange, tout ça. Écoutez, tout ça, ça te que ta théorie de l'embryologie tombe, ça tombe, ça ne tombe pas Ça ne tombe pas. Donc, quand l'ange mettre l'âme dans l'enfant, l'enfant n'a pas les os, il n'y a pas les eaux en lui. Quand l'ange vient, il vient mettre l'âme. là Il n'y a pas les eaux dans l'enfant. là Il n'y a pas les os. Il y a les os. Les os sont là. Alors, non. Mais là, c'est autre chose. Attends, Celles os sont répétues de quoi? Celles os sont de quoi? Toi, tu dis que... Celles os sont répétues de quoi? Celles eaux sont répétues de quoi? Celles eaux sont répétues de quoi? Alors, mais c'est que le Coran dit. C'est pas ce que le Coran dit. C'est ce que le Coran dit. Moi, c'est ce que je dis ceci. Il ne uh -huh. fallait pas dire que l'enfant était squelette et puis... Moi, il n'a pas dit qu'il n'a pas squelette. C'est vous qui le dis. Ce n'est pas moi qui non. le <rire> dis. Puisque dans, dans vos surat 23 au verset 40, surat uh -huh. 23 au verset 14, on dit ceci, que le sperme est devenu alaka. Alaka, alaka, alaka ça à veut quoi? dire caillou... Alaka. C'est un caillou de sang. Alaka, ça veut dire caillou de sang. Non, oui. Ensuite? oui, or or, c'est faux c'est faux déjà, dès le départ <rire> de, dès le départ le sperme ne se transforme pas en sang, c'est quelle théorie ça à, Demandez, voilà, non moi je vous comprends mais demandez un peu aux médecins ceux, ceux qui font l'échographie, demandez-les comment est-ce que le sperme se transforme après 40 jours, demandez-les, vous dites. demandez un peu aux, 40 médecins. Jours. Demandez 40 aux médecins jours. Dis, demandez aux médecins demandez aux médecins ah, ok. okay. Je, voilà. Demande médecin que, Quel, quel arrive médecin? Arrive. Le, le médecin médecin est le médecin N'importe quel médecin que vous voulez. Écoutez, Qui, écoutez. Écoutez d'abord. Je parle... on parle... Écoutez-moi écoutez très bien. On parle écoutez de la, très de la bien. biologie. Oui. Écoutez-moi très bien. Ça ne vient pas de nous. lorsque Lorsqu'une femme est même enceinte à partir de deux semaines, lorsqu'elle n'a pas fait l'échographie, on lui dit que l'enfant est On lui dit c'est déjà le sang. Ça a déjà commencé à veut C'est déjà le sang en elle. C'est déjà le sang. Comment vous voulez dire que le sperme ne se transforme pas en sang pendant que l'échographie confirme que pendant quelques temps, le sperme devient maintenant un caillou de sang. Ça devient le sang. voit ça le sang, c'est rouge à l'intérieur de la femme. Comment, comment vous pouvez dire non? Est-ce que le spermatologie, c'est le sang? Ce n'est pas le sang. Il n'est pas rouge, ce n'est pas le sang. Ce qui sort dans l'homme n'est pas le sang. Mais ça devient le sang dans le ventre de la femme. C'est ce qui se développe pour devenir maintenant l'enfant. Pourquoi on dit que c'est tout un processus Moment, c'est le spermatozoïde, ça devient caillou de sang, caillou de sang, de la chair, de la chair. Allah maintenant va façonner l'enfant, l'enfant maintenant il a les os, les os sont recouverts de chair. Ensuite, maintenant, Allah va vouer mettre l'âme dans l'enfant. Comment vous pouvez dire que c'est faux pendant que vous n'avez même pas fait la, euh, euh, la médecine Vous n'êtes même pas médecin, vous ne même pas médecin. Parce que c'est le courant qui a dit vous voulez rejeter. Les médecins vous disent lorsqu'une femme a des rapports avec un homme, au bout d'une semaine, le spermatozoïde devient le sang en elle. Vous dites que c'est faux. Dans les scientifiques vous confirment ça. Vous, ici, vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas médecin, vous me pas faux sans plus. Moi, je vous envoie aller consulter un médecin, que ce soit un gynécologue ou une sage-femme, ou, ou, ou ce que vous avez fait Ils vont vous confirmer ce que le Coran dit. Maintenant, bah, écoutez, mon frère, maintenant, ce que tu dis là, ça, ça contredit même ce que ton prophète t'a dit. Tu dis qu'une femme, ça fait le fait, fait une semaine, c'est ce que tu dis. Et puis, ça se transforme en sang après vous une regarde? semaine. Mais, mais dit à partir dit semaine. on dit à partir d'une semaine on est à partir d'une semaine mais ce n'est plus le spermatozoïde qui perd même... dans l'homme il faut me montrer où est-ce qu'on a dit à partir d'une semaine puisque Mohamed a dit 40 jours je te montre où est-ce que si vous comprenez que ce où où que je suis en dire est-ce que tu dis ça l es l es foudre, je t'ai donné un hadith un hadith qui dit Mohamed a dit le spermatozoïde reste 40 jours et puis ça on, on somme en à l'accord après 40 jours Maintenant, toi, tu dis une semaine. Maintenant, si tu écoutez, dis ça... Je... Et attention, écoutez, attention. Écoutez, et puis, lorsque tu, écoutez, parles de, que... tu parles de la science, écoutez, nous, nous, que... sont... Écoute, nous nous sommes de... des... dire... scientifiques. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Être scientifique, ce n'est oui. pas pour se mettre médecin. Je dis ceci. Lorsque la femme a le rapport avec un homme, lorsque l'homme a un homme dans la femme... Moi, moi, attends, j'arrive. En... J'arrive. J'enseigne les médecins. Nous nous enseignons les médecins. Et, <rire> et, et puis, vous ne savez pas que le soin... Attends, attends. Donc, tu ne sais pas il, que il, le, le spématozoïque en... qui sort dans l'homme devient le sang Vous ne savez nous, pas ça nous, nous enseignons le médecin, nous, nous, je parle de la parole vous de Dieu. Savez? Dans la, dans la, comme vous nous connaissons savez? la parole vous de ne... Dieu, nous enseignons, même les médecins, ils apprennent de la parole de Dieu, de chez nous. J'ai dit, hein Demandez aux médecins. Je vous pose une question. Écoutez, je vous pose une question. Une, une est-ce est que le spématozoïque qui sort dans l'homme, est-ce que c'est le sang Non. Maintenant, quand ça rentre dans le vent de la flamme, à quel moment ça devient caillou de sang Oh, oh, oh, oh, <rire> Muhammad, Muhammad a, dit, a dit 40 jours. Je t'ai montré Mais là, moi, à 10. De... Je t'ai montré... Je Muhammad vous ai dit, dit, qu dit. que c'est... On vous dit à partir d'une semaine, ce n'est plus le, le spématozoïde qui est sorti dans l'eau. À partir d'une semaine, ça prend ah, des autres formes. Attention, si tu ah. viens dans, dans un débat religieux, dans un débat scientifique, ça c'est hautement scientifique. Il y a peu de gens qui puissent Discuter de ça, j'aime beaucoup les éléments, mon frère. Alors je ne pas les éléments. Moi je, séances. moi je me rappelle. moi je me rappelle. moi je me rappelle. Rapp dit... moi écoutez, je me rappelle. plus des médecins. Moi je me rapproche plus des médecins. Montre la preuve. Moi je t'ai donné la preuve. Mohamed a dit 40 jours. Où est-ce que toi tu vas trouver ça? Uh -huh. Le hadith dit 40 jours. C'est pour vous montrer. Moi je vous dis, vous ne, Pourquoi vous ne comprenez pas so, ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez. Moi, j'explique, parce que moi qui vous parle, peut-être, vous aussi, vous avez des enfants, approchez-vous d'un médecin et demandez-le, lorsque l'homme est dans la femme, à quel moment le spermatozoïde change, ça commence à devenir le sang. Demandez un peu à un médecin. Il va vous dire à quel moment ça change. Mon frère, attention, attention, il ne faut pas dire demander. Nous, nous sommes là, nous avons tous les éléments ici. C'est ça qui nous confrime. C'est le Coran dit. Attends, je n'ai pas besoin d'aller demander ce que je connais déjà. <rire> je t'ai montré l'ambivalence, je t'ai montré la contradiction. Muhammad dans le hadith de Saïd Bouhari, Saïd Mousseline, il dit que le sperme fait 40 jours. Toi, tu dis, mm -hmm. à partir d'une semaine. Donc, tu n'as tu, tu pas dit. Vous tu ne, ne comprenez pas, ne... Tu ne comprenez pas Muhammad, écoutez, écoutez ce, ce que je suis en Je ne comprends pas ce que je suis Écoutez, écoutez ce que je dis. Écoutez ce que je dis. parle de 40 jours le stomatoseï, 40 jours, qu'est-ce que ça devient Ça devient quoi Maintenant, tu as du 40 jours. Là. Plus semaine. Ça, non, attends, non, ça devient quoi de, Du premier jour jusqu'au 40 jours, là, ça devient quoi quand le prêtre a parlé, ça devient quoi euh, Ça devient caillou de sang. D'après de... Attends, j'arrive, Caillot de sang, non Maintenant, oui. moi, je vous dis, du premier jour jusqu'à une semaine, le stomatoseï dans le ventre de la femme, ce n'est plus le stomatoseï qui sort dans l'homme. Ça commence déjà à prendre une autre forme. Donc, de, du premier jour... Une semaine après, ça change de, de forme. Jusqu'à 40 jours, juste devient maintenant, un caillou de sang. C'est tout un processus. <rire> Mon frère, où est-ce que tu dis que ça donne la preuve? Moi, j'ai 6 achats des médecins. Ça? Je 6 achats des médecins. Montre-nous quel médecin a dit ça. Donc, je ne vais pas les médecins, je vais te les donner. Voici le livre. Va acheter, tu dis ça. Tu te mets ça là Tu regardes bien, tu peux acheter ça, tu lis. Tu as trouvé tout son là-bas. Regarde bien, tu peux acheter ça, tu lis. Achète ça. Bon, mon frère, as vu, non? Il, il, il faut préparer bien tes éléments, mon frère. Et puis, Mohamed a dit ceci, que l'enfant fait 120 jours, 120 jours seulement. Donc, 40 jours dans le ventre de sa maman, et puis 40 jours, il devient à alaka. Il vient, devient alaka. <rire> et puis, Moi, et je t'ai dit que c'est un pr... processus. C'est un processus. C'est 40 jours, 40 oui. jours, 40 jours. Ça Donc, change. Chaque vous, 40 jours, ça change. Qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? Il ne faut pas associer l'islam à l'embryologie. Ça ne colle pas. Ton explication est-ce est que vous ça comprenez ce qu'on a fait de vous dire? Écoutez bien ce qu'on vous dit. Allah dit, il a créé Adam de l'argile, sa descendance du goût de sperme. Mais qu'est-ce que ce sperme là devient? Allah dit, okay. Quelques temps après, ça devient un caillou de sang, caillou de sang. Après, il va, ça devient une chair. Après, la chair, révertit, les os sont révertis de chair. Ensuite, il met l'âme dans l'enfant. Ça, c'est ce qui est à la détail. Maintenant, la médecine nous dit, en réalité, c'est comme ça que l'enfant se développe. Dans le ventre, c'est spermatozoïde, ça devient le sang, ça devient sous forme de, de, de, de, de, de cailloux de sang. Ça, donc ils ont confirmé que ce qu'Allah dit dans le Coran est vrai. C'est comme ça que ça se passe dans le ventre de la femme à travers quoi Les appareils technologiques qu'on appelle les appareils de, de l'échographie, les appareils dont ils nous détaillent cela. Moi, j'ai causé avec les médecins pour voir si c'est qui le Coran mais Effectivement, c'est comme ça que ça se passe dans le ventre de la femme. À partir d'une semaine, le spermatozoïde n'est plus le spermatozoïde qui est sorti dans l'homme. Ça change déjà. Ça va déjà à prendre une autre forme. Quand le pote parle de 40, 40, ce sont des positions. Att attention, avec moi, tu ne peux pas échapper. Tu, tu vois, moi, moi si, si, si je débat, chaque mot que tu prononces, moi, je peux prendre ça avec des pincettes. Chaque mot que tu prononces, je peux commencer à examiner. Hein? Tu peux Mais de, examiner maintenant Maintenant, attends, tu vas trouver moi tu dans tu la vie. Attends, le a, y y arrive, on dit quoi J'arrive, j'arrive, j'arrive. Maintenant, tout ce que le Coran vient de dire là, moi je vous dis et je vous envoie aller consulter le médecin. Maintenant, montez-moi dans la Bible où votre Dieu qui est dans la Bible là, a donné ce processus qui nous sommes en train de discuter Montez-moi un Le processus que Dieu a donné est biaisé. C'est une force... <rire> montez Montrez-moi. Un bon, ok. Je vous l'accorde. Montrez-moi ça. Ça, la ça dans la Bible. Est... Montez-moi ça dans la Bible. Est... Montez-moi ça dans la Bible. Est... Alléluia. <rire> Et c'est ce qu'il fallait demander Puisque Le euh, spermatozoïde. écoutez le, bien Le, le, le, le spermatozoïde, spermatozoïde caillou de sang, caillou de sang Je le vous moi ça dans la Bible, je vois. Hmm. Alors c'est ce, ce que je vois Non, non, il ne faut pas dire spermatozoïde caillou de sang est, Le connex reste... a donné des détails Le connex a donné des détails Ligold, ligold, elle a dit bien le spermatozoïde. C'est un faux détail C'est un faux détail <rire> Le sperme ne devient pas caillou de sang le sperme... sperme. Lorsqu'on parle de caillot de sang, ça veut dire que c'est le sang qui est mort, qui s'est coagulé. Lorsqu'il y a coagulation de sang, cela veut dire que c'est la mort. La mort, c'est Moi, je comprends. Moi, je comprends pas le problème. Moi, je comprends pas problème. Donc, comme la science a découvert que le spermatozoïdes se transforme en caillou de sang, c'est pas que c'est un caillou que toi tu prends pour la l'oiseau, qui avec le sang. Non. Quand l'appareil quand, quand montre... Euh, Comment ça s'est transformé dans parle... le vent de la femme Tu as l'impression que c'est une caillou dit... de sang. Ce n'est pas que c'est le oh, caillou oh, qui fait pour la vie de l'oiseau. C'est pas le fait qu'on en fait non, parler pas... On ne parle pas de, parle de caillou. On parle ici du développement de la taugéie qui devient l'être humain. Attends. On ne parle pas de caillou. Ce sont les on termes qu'on utilise pour terminer à comprendre comment l'homme se développe. Ce n'est pas caillou. caillou. Caillou. Caillou de sang. C'est ce que l'on parle de non? caillou de sang. Ce sont les détails de... Quand est-ce est... est... que... Parle... Ce sont les détails comme qu'on Attends. Que le sang se transforme en caillot, il faut qu'il n'y ait pas de mouvement, c'est alors qu'il y a eu coagulation. Le sang, chaque fois, circule. Mais est-ce que le sang, à quel moment ça prend Lorsqu'il y a coagulation de sang, c'est alors qu'on parle de sang, ça peut amener la mort cellulaire. Ça peut amener la mort cellulaire. Est-ce que vous pouvez intervenir que je rôle dire que je peux dire que je peux dire que je peux dire que vous m'entendez dire que Le roi. Le roi. Le roi. Oui. Vous n'avez pas compris que que je que que je je vous je vous voilà. Donc, comme le frère, euh, le roi, il dit que euh, la, le processus d'embryologie décrit par le Coran, un processus euh, biaisé ou bien, je ne sais pas, il dit que c'est faux. Maintenant, comme c'est faux, essayez d'apporter, parce qu'on on utilise les miracles coraniques et les, les miracles scientifiques à la lumière de la Bible et du Coran. Donc, si pour le Coran est faux, alors montrez-nous pour la Bible, pour que dit la Bible sur l'embryologie donc, essayez pour que l'analyse soit équitable, d'accord Si le Coran ce que le Coran dit sur l'embryologie est faux, d'accord Maintenant que voici ce que dit la Bible, et c'est comme ça qu'on pourra vous comprendre. D'accord Moi, je suis juste là pour modérer, d'accord Essayez de mener à apporter sur ce que la Bible a dit par rapport à l'embryologie afin de montrer que pour le Coran est faux. Vous avez vu Et là, maintenant, tout le monde pourra vous suivre. Ça, ça serait. C'est la question que j'ai. C'est la question que j'ai. Je coupe mon micro, je vous laisse continuer. Vous voyez, c'est environ 3-4 minutes. Ah, ok. Est-ce qu'on peut remettre... Puisque vous m'avez posé la question, de démontrer. Alors, ah, ah, ah, remettez mon erreur, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas, pas, pas moi qui ai posé la question. Je n'ai pas posé la question. Moi, je suis juste là pour modérer. Je ne vous pose pas la question. Moi, je suis là pour modérer. Maintenant, s'il veut vous reposer la question, vous repose la question. Moi, je suis juste là pour modérer, d'accord? Oui. J'attends qu'il revienne et je vais... Je vais lancer le chrono et on va terminer sur ça, Inch'Allah. Vous êtes d'accord avec moi que selon l'analyse, si l'embryologie, la de façon euh, par rapport à sa description, les étapes que le Coran mentionne, si étapes, ou bien ces étapes sont fausses ou bien ce processus est faux, alors il faudrait également apporter qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça. Ouais, parce on oui, parce qu'on utilise les deux livres. On veut voir entre les deux livres lequel vraiment a beaucoup de similitudes avec les miracles scientifiques. Donc, si pour le Coran il faut, il faudrait montrer pour la Bible en quoi pour la Bible est vrai. Ou bien pour la Bible aussi est faut, à, nous, à vous de nous <rire> je pour les les les les donc, les Ok, donc je relance, je, je relance. donc, euh, vous voyez, il est 17, 40, vous avez environ 3 minutes. Donc, je, je coupe mon micro et vous continuez. Donc, oui. je suis là. Voilà. Oui. C'est la question que j'ai posée. J'ai dit ceci. Comme Allah dit dans le Coran qu'il a créé Adam, de l'argile il a tiré sa descendance, écoutez bien, il a tiré sa descendance d'une goutte de sperme, le smatoseïde. Ensuite, le smatoseïde devient ce qu'on appelle le halaka, un caillou, caillou de sang. Ensuite ça se développe quand ça devient un être humain. Comme il dit, c'est faux, c'est ce processus qui est faux. Qui me, dit, qui me montre dans la Bible comment la descendance d'Adam fut, comment la, Dieu a créé la descendance d'Adam avec ces détails que le Coran a donné, que lui dit c'est faux. Il y ces mêmes détails-là dans la Bible pour que lui me donne les vrais détails à partir du smatoseïde. Moi, j'attends sa réponse. Oh, ok. Ok, on, on, on, on peut remettre mon écran comme ça. Je vais, je vais afficher mes, mes, mes versets bibliques. Ok. Chez nous, nous partons dans le livre des Job. Job au chapitre 10 Job au chapitre 10 Nous allons voir ce que la Bible nous dit dans Job au chapitre 10 Vous hein? voyez, tout ce que le Coran a fait Puisque le Coran voulait tricher dans la Bible Tout ce que la Bible avait annoncé Les gens voulaient copier Les gens ont voulu copier dans la Bible hein? tout, tout, tout, ce, tout ce que vous racontez là La Bible avait déjà prédit ça dans Job au chapitre 10. Vous avez dit que c'est faux, non? Comment on peut dire que le Coran a copié la Bible pendant que vous disiez que ce que le Coran a dit est faux? Donc ça veut dire que la Bible est, est fausse ça, aussi. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Le Coran a voulu copier et puis on a mélangé. Vous voyez? Voilà. Si tu prends la, ouais. la pensée okay. pure et puis tu mélanges tes pensées, ça devient déjà faux. Ça devient faussé. Écoutez, on attend, on attend, écoutez, on attend la descendance, on attend comment la descendance d'Adam fut conçue, on attend ça. Le verset est là, le verset, le, le verset est là, verset 10, oui. au verset 10. Job 10, oui, 10, 10 dit ceci uh -huh. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait, uh -huh. ne m'as-tu pas caillé comme du fromage, tu m'as okay. revêtu de peau, la peau vient d'abord et de chair, de peau et de chair. Et après ça, tu m'as tissé des os. Tu m'as tissé d'eau. Et les mères. Voyez-vous un peu le processus? Le zoo... Composez-moi un peu ça, il va voir. Composez-moi un, composez composez un peu ça, il va voir. Composez-moi ça, il va voir. Composez-moi un peu ça. Il va voir si c'est la chair qui va couvrir les os, Mais c'est les eaux qui vont couvrir la chair. Comme le Coran a dit ça, oui, c'est faux. Composez-moi un peu ça, il va voir. É écoutez, ici, dans le Coran, on a dit ceci. On a dit que les os viennent... Et puis la chair vient après. C'est pas ce que le Coran qu qu dit. Le... C'est pas, ce que... pas ce que le Coran qu dit. C'est pas ce que le Coran dit. C'est pas qu ce que le Coran dit. Il faut demander. C'est pas, pas ce que le Coran dit. Entre la chair dit. Et, le, et les eaux, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après Mais le Coran a bien spécifié a bien spécifié qu'il y a eu d'abord les eaux et puis la chair est venue après. Donc c'est comme si on regarde. On fait le scanner. Ou bien le, le ultrason, si on cherche avec le ultrason, on va voir que le bébé est, est, est squelette. Il est squelette et puis la chair est venue après. Ce n'est pas ce que le Coran dit. C est c est pas pas ce n'est pas ce que le Coran dit. C'est pas, ce ce le... pas ce que le Coran dit. C'est pas ce qui le Coran dit. Ce pas ce que le Coran dit. Et puis, dit. Je, je voulais juste te montrer mon frère, si on te parle des miracles du Coran, l'embryologie, on parle des Big Bang, tout ça. Ce sont des théories qu'on peut te dire, mais tu ne peux pas prouver ça. Alors, le mieux des écritures… Pourtant, il donner les baissés. Il me donner les baissés. Les baissés sont là. Les baissés sont Et, là. Écoutez. Non, non, écoutez. Écoutez. Toutes les théories que tu as données, ça ne tient pas debout, mon frère. T... Mais maintenant, si, si, si, si, si nous partons même dans les tafsirs, si on entre dans les tafsirs, j'aime beaucoup les tafsirs ici, mon frère. J'aime beaucoup les tafsirs. Je vais vous ramasser sur Google. Les tafsirs qui vous ramasser sur Google. Moi, je vous ai que je suis plus dans le courant. Dans le Coran, ah, attends. Allah parlait. Attends, ah, attends, attends. Je vais vous aider. Je, vous vous, je, je, je, je vous, vous n'ai ai pas, pas ramassé vous, vous, pas. La, la, écoutez, la session. Écoutez bien, écoutez bien. Depuis que je cause avec vous, il ne se met pas dans, dans ni dans les hadiths ni dans les tafsirs. Pourquoi Parce que Allah est clair. Allah dit, les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, il les a séparés. Et c'est ce que les scientifiques sont allés découvrir. Ils sont venus nous dire qu'en réalité, les cieux et la terre formaient, étaient ensemble. Après, ça, il y a eu l'explosion. C'est ce qu'ils ont appelé le Big bang Donc, ils ont confirmé ce que le Coran a dit. La Bible ne l'a pas parlé. La Bible jamais dit, ne l'a quand même dit. Vous ne pouvez pas le confirmer. De deux, Allah parle ici. dit comment il a créé la descendante d'Adam à partir du spermatozoïde Ensuite, qui est devenu un caillot de sang. Ensuite, qui est devenu une chair mâchée. Ensuite, de cette chair mâchée, elle sortit quoi Allah maintenant va faire quoi dans ce, De cette chair mâchée, Allah donne maintenant des détails. Et à partir de là, il va revêtir ça maintenant de chairs. Maintenant, moi, je vous dis, quand la face se développe dans le ventre-là, Qu'est-ce qui se passe? La possession se passe comment? Allez-y voir les médecins. Vous ne voulez pas. Qu'est-ce que la Bible a parlé de tout ce qui vient de citer? La Bible n'a pas parlé. Attention, est La Bible n'en parle pas. Vous avez lu ici, je pose la question. Qu'est-ce qui couvre l'autre? Vous ne répondez pas. Si on va voir un médecin, c'est que tu dis médecin, médecin. Écoutez, il y a des scientifiques qui enseignent les médecins, qui forment ces médecins-là. Demandez aux scientifiques là demandez aux écoutez là. Les... Écoutez. Les scientifiques n'ont jamais dit que le sperme fait 40 jours dans le ventre de la, de la maman. On ne dit pas ça. On te dit que c'est. <rire> ce sont des processus. Ah, ce sont vos Je te montre Kourtoubi. Ça c'est Kourtoubi. Est-ce que vous comprenez ah, ce ah, qui ah, se est ah, passe? Est-ce que vous comprenez? Le problème attends. ce n'est pas qu'est-ce que le Tafsir dit. Qu'est-ce qu'ils ont découvert par rapport à ce que le Coran dit? Est-ce que vous comprenez même? É écoutez, é écoutez. Qu'est-ce qu'ils si ont ils de nous, par la de ce que le dit oh, Qu'est-ce qu'ils ont de découvrir Kourtoubi a expliqué ça. Il parle de notre fa. Il dit que les paroles, ça concerne l'embryon. Il commence à expliquer. Maintenant, ce que Kourtoubi est en train d'expliquer ici, lui, Kourtoubi, lui, ne fait qu'expliquer ce que Mohamed était en train d'enseigner. Maintenant, est-ce que les scientifiques le... ont prouvé ça ils, ils ont prouvé est quoi Est-ce que ça a été prouvé Est-ce est que ça a été prouvé, là, même donc la face, se développe dans le ventre-là est-ce que c'était prouvé, oui ou non? Non, non mais la science n'a pas prouvé ça. Puisque Vous Muhammad, Muhammad, oui, oui, oui. Mais j'étais lui ici, j'étais lui ici. Y a, y a, J'ai beaucoup de tafsir, mon frère. J'ai beaucoup de tafsir. On a vu, je t'ai montré, je t'ai montré là où Muhammad lui-même a dit que l'enfant, lui, fait 40 jours. Mais toi, tu as dit que non, non. Il, il n'a pas dit d'enfant faire 40 de jours. jours. Alors, il n'a pas dit n'a fait 40 jours. Écoutez bien. Il, il vous, dit 40 on dit, jours vous ne lisez, et puis vous il ne lisez il, pas. Il devient il la la pas. Non, écoutez, ce n'est pas la la 40 jours. La, il ne lisez pas la la 40, la 40 jours. Écoutez, le prophète lisez parle il pas de... 40 jours, 40 de Après 40 jours, ceci. détails. Il détails. Atterrissage, atterrissage, atterrissage, Ça, c'est <sketches> <Gibson> <Apler série. ileri> ça, c'est Oui, le roi, atterrissage, atterrissage. On doit entrer même dans l'embryologie, maintenant. même mais, écoutez, Atterrissage. La Atterrissage, je le fais. Ah, on va atterrir, la on va atterrir, on va atterrir, on va atterrir. Donc, Alhamdallah, oui. la le débat était houleux le débat était chaud. Euh, vous avez pu écouter la version de tout un chacun, à vous de prendre euh, ce qui est bon et à vous de, de juger par rapport à ce qui a été dit. Donc, euh, je vais donner rapidement au frère Leroy deux minutes de conclusion et a vous la parole, chef frère le roi, vous avez deux minutes de conclusion. Allez-y, je remets le chrono en marche. Je remets le chrono en marche. Vous voyez Donc, j'appuie et ça part. Allez-y. Ok. Nous, nous, tout, ce que nous, nous, tout, ce, tout ce que nous voulons dire, nous voulons toujours montrer la puissance de la parole de Dieu. Puisque les gens de la science, la Bible nous dit dans Colossiens, comme j'avais dit l'écriture d'introduction, que tout en Christ, c'est là que se trouve tout le trésor de la science et de la sagesse. La science, ça, ça vient de Christ. Maintenant, les scientifiques qui viennent là, eux, ils tentent, ils essayent d'expliquer. Et maintenant, nos amis musulmans, ils sont venus. Maintenant, comme ils, veulent, ils voulaient contredire la Bible, comme ils voulaient toujours, ils voulaient, ils, ils voulaient mépriser Jésus. C'était ça le rôle de l'islam, des musulmans. Ils sont venus pour me venir mépriser la parole de Dieu, mépriser Jésus. Et ils ont voulu tenter de nous montrer qu'il y a des, des, des miracles dans l'ordre. Leur... Alors, nous avons examiné. Il y a une liste. Il y a à peu près, j'ai une liste là où il y a une centaine de miracles. On dit 101 miracles du Coran. 101 miracles scientifiques qui sont prouvés dans le Coran. J'ai travaillé ces miracles-là. Et il n'y a aucun miracle qui tient debout. A aucun miracle, que ce soit l'embryologie, que, que ce soit euh, la, la cosmogonie, que ce soit l'astrologie, que ce soit tout ce qu'on vous a dit, mathématiques, tout ça, de, ça ne tient pas debout. Moi, je j'ai juste vous opposer à ce que Mohamed a dit, à ce que le Coran dit. Ça ne tient pas debout. C'est pour ça que mon frère s'est embrouillé. Il a dit tantôt, oh, le sperme fait sept jours dans le ventre de de l'utérus de la femme et puis, et Muhammad lui dit que non, ça ne fait pas sept jours, ça fait 40 jours tu te tu, tu, tu, tu contredis et puis tu as commencé avec la théorie de Big Bang la théorie de Big Bang mon frère il ne faut pas prendre de ça puisque c'est une théorie païenne qui n'a pas de source qui n'a pas de tout bassement mon frère il ne faut pas faire ça puisque la Bible dit la parole, le monde a été créé par la parole de atterrissage, Dieu. atterrissage, atterrissage ok, donc merci beaucoup frère le roi donc, le frère, euh, vous avez, je remets le compteur en marche et je mets le chrono en marche. Voilà, le frère Alidou, vous avez deux minutes, je lance, deux minutes. Allez-y. Merci. Alhamdulillah, nous remercions Allah pour cet échange fraternel qu'on a eu. J'espère que beaucoup ont compris là où le frère ne voulait pas y aller. Parce que s'il si voulait aller là-bas, il va comprendre que la Bible n'a pas donné tout ce que je viens de citer là. La descendante d'Adam fut tirée du sématozoïde, et sur comment s'est formé, la Bible n'en parle pas. Hein? La Bible ne parle même pas de comment la Terre et les cieux étaient ensemble, et ça s'est dispersé. Il y a eu l'explosion, comme les scientifiques ont appelé le Big Bang. La Bible n'en parle pas. Comme il sait que la Bible n'en parle pas, il veut dire que le Coran, ce que le Coran dit est faux, mais il ne peut pas contredire ça. Ça, c'est un. Je vous donne les éléments, et je vous demande d'aller faire des recherches, ou appréciez-vous même des grands médecins qui vont vous en parler. Et si encore je viens ici, lorsqu'il vient de mentissement tout à l'heure. Moi, je n'ai pas dit qu'à partir d'une semaine, le, le spermatozoïde devient l'embryologie d'un caillou de sang. Non, ce pas ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsque le sperme sort de, de l'homme et ça rentre dans la femme, à partir d'une semaine, ce n'est plus le même spermatozoïde qui est sorti de l'homme. Ça commence déjà à changer. Et quand le préfet a parlé de 40 jours, moi il dit que c'est tout un processus. Quand ça sort de l'homme, 40 jours, ça bien caillou de sang. Mais à partir d'une semaine, ce n'est plus le spermatozoïde qui est sorti de l'homme. Donc on lui confond. Quand le fait pas de 40 jours, ça devient un caillou de sang, 40 jours, ça devient la chair marchée, 40 jours, c'est le vertu des déchets. Donc, le êtes en train de nous donner des processus que lui, il ne comprend pas. C'est confirmé par qui Par les médecins, par la science. Je vais vous donner les versets que vous allez aller lire à la maison, puis faites des recherches, vous allez comprendre. Coran chapitre 23, verset 12 à 14, ça, ça nous parle de l'embryologie, que la Bible n'en parle pas. Coran chapitre 16, verset 15, celle-là, ça nous parle des montagnes. Coran chapitre 21, verset 30, ça nous parle de comment l'univers a été créé, comment ça s'est dispersé, confirmé par les scientifiques, comme Allah a dit, sans les mécréants qui vont venir nous confirmer qu'en réalité, le lit que nous finissons en mai, c'est rien de que la vérité. Et je vais aussi parachever sur les nuages, que quand Allah parle dans les nuages ici, c'est parle des nuages qui fait sortir de l'eau. Coran le chapitre 24, verset 43, mon temps est arrivé, sinon on va encore prolonger, inshallah mais qu'Allah facilite est ce que vous avez suivi. Shalom, shalom à vous, qu'Allah facilite à tout le monde. Ok, atterrissage, en la mine. Ok, merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont suivi le live depuis leurs positions respectives, merci au frère Leroy, merci à notre cher frère euh, Aliou de la BDR du Gabon. En tout cas, c'est l'islam qui gagne, musulmans, chrétiens, nous pouvons échanger, peu importe nos divergences, nous ne sommes pas obligés forcément de, de, de faire accepter notre croyance à, à autrui, mais on peut quand même échanger. Moi, ce que j'aimerais dire, ce que j'aimerais dire, euh, je pense que le, le thème n'a pas très bien été appréhendé par rapport à, à, au, au frère le roi. Pourquoi Pourquoi je le dis Parce que j'ai vu à plusieurs fois, le frère euh, le frère Alidou avait essayé de lui expliquer exactement c'était quoi euh, le thème. Parce que je vois que le frère, selon ce que j'ai vu, je vois que le frère le roi est en train de comparer le Coran à la Bible. Ouais, quand il dit l'embryologie selon le Coran, ce n'est pas vrai. La, la, le processus, mais selon la Bible, c'est comme ça. Non, il ne s'agit pas de comparer la Bible au Coran, non, mais de plutôt comparer les miracles scientifiques par rapport au Coran ou bien les miracles scientifiques par rapport à la Bible. Vous avez vu, c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça n'a pas été très bien appréhendé selon moi. Donc, euh, peut-être pour les prochaines fois, avec la permission d'Allah, si on revient sur les thèmes miracles scientifiques à la lumière du Coran et de la Bible cela va consister à prendre un miracle scientifique ou bien un fait scientifique que la science a confirmé. Celui-là dit, c'est clair, c'est clair, c'est confirmé, c'est vrai. Maintenant, vous prenez ce fait scientifique et vous allez montrer que ce fait était déjà prédit dans le Coran ou bien ce fait était déjà prédit dans la Bible. Donc, c'est un peu ça. Et non, de comparer ce que le Coran dit par rapport à ce que la Bible a dit. Non, ce n'est pas ça que vous faites le thème. D'accord Donc, en tout cas, je vous remercie. Vous avez écouté. Vous avez compris, les, essayez de faire une analyse de tout ce qui a été dit, ce qui a été dit de bon, retenez-les, ou bien retenez-la. est ce qui a été dit de mal, débarrassez-vous de ça, continuez vos recherches et nous, nous allons nous donner rendez-vous avec la permission d'Allah pour les prochaines fois. C'était le collectif DDR depuis le Bénin. Et shalom à tous les frères chrétiens qui nous ont suivis, et salam alaikum, aux frères musulmans qui nous ont également suivis. Donc, avec la permission d'Allah, nous allons arrêter le direct. Longe à Allah, le Seigneur de l'univers. Que Sa paix, sa bénédiction, soit sur notre bien-aimé prophète wa sallam. sur le manqueur de sa famille, sur notre compagnon et sur toute personne qui suivra sa ceci jusqu'au jour de la résurrection. Sur ce, béni soit l'islam. Salam alaikum wa rahmatullah wa rakatuhu. Salam alaikum à tous. Salam alaikum. Ok, shalom, shalom, chers frère et Ok, à la prochaine, shalom. Ok, à la prochaine, frère Ali Doum, shalom. Ok. okay. okay. okay.